Wow. PUSH ME UP Exactement wow. Stop What oh, my... Wow Bye Hello tout le monde, bienvenue à vous sur le plateau de PUSH ME UP Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus ce vendredi avec les merveilleuses chroniqueuses. Vous allez bien ça, ça va super et yes. Et on a un magnifique public. Oui. Coucou, public oui. Vous allez bien oui. Vous êtes contents d'être là oui. Ah, ça, c'est cool. Nous sommes ravis de vous retrouver ce vendredi. Nous allons aborder un sujet qui est tellement important. Un sujet qui va véritablement vous booster, juste après, parce que nous allons vous donner des clés, d'accord qui vont vous booster, qui vont vous bénir, qui vont véritablement vous aider. Et avant même de pouvoir commencer quoi que ce soit, j'aimerais honorer la personne qui me donne l'opportunité de pouvoir présenter cette émission, le pasteur Paulette Tengue, l'animatrice en chef, notre mère spirituelle. Merci beaucoup, maman, pour l'opportunité. Vraiment, nous t'aimons très, très, très fort et on espère que tu vas bien là où tu es. Et comme vous le savez, je ne suis pas toute seule sur ce plateau, je suis avec les merveilleuses chroniqueuses. Hein Un joli sourire, à ma droite, il y a Maëlys. Comment tu vas Maëlys beaucoup, ça va super et toi Ça va très très bien, merci. Alors ben, c'est une grâce de pouvoir être de nouveau sur le plateau, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Et en tout cas, je remercie le pasteur Paulette voilà, pour l'opportunité. En tout cas, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet très, très, très important et on va vous donner plein, plein, plein de clés au travers de cette émission. Donc, franchement, partagez autour de vous afin que le plus de personnes puissent voir cette émission. Et voilà. Merci beaucoup, Maëlys. Et juste à côté de Maëlys, nous avons Rebecca Yes, yes, hello, hello Bonjour hello à Rebecca. tous euh, Bonjour chers internautes, du coup, bah, moi c'est un, un privilège et un honneur pour moi d'être parmi vous. C'est vrai que moi aussi, du coup, ça fait longtemps que je n'étais pas là, mais me voici. Et euh, je crois véritablement que cette émission va vous bénir, donc partager au maximum dans vos forums, partout, sur vos réseaux sociaux. Donc quelqu'un doit entendre ça. Yes, c'est vrai que quelqu'un doit entendre ça parce que ce sujet-là, il est tellement important, tellement important, allez-y, partagez autour de vous Partagez dans les groupes de famille, dans le groupe de prière, dans le GR. partagez à vos parents, d'accord N'hésitez véritablement pas à donner une parole ce midi à quelqu'un, d'accord Et juste à ma gauche, nous avons Emma. Ça va Emma hey, ça va, et toi Ça va très bien, merci. <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse d'être là euh, ce midi. Merci au pasteur Paulette qui nous donne cette opportunité de faire cette émission, euh, qui va parler de l'échec, un thème euh, très important d'ailleurs, euh, je pense que chacun d'entre nous, en est déjà passé par un échec et euh, on s'est parfois demandé comment on se relever. Et ben aujourd'hui, on va vous donner des réponses. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous afin que le maximum de personnes soit bénies. Amen, amen. N'hésitez pas à partager. Juste à côté des mains, nous avons Estelle. Ça va Hello. Estelle Ça va et toi Ça va très bien. Ça va super. En tout cas, bah, comme, comme toutes les chroniqueuses, je suis vraiment bah, honorée et à rendre grâce à Pasteur Paulette pour l'opportunité que, que c'est bah, d'être là, présente en tant que chroniqueuse pour cette émission. Et comme on l'a vu, on va parler de l'échec, comment se relever, et surtout on va aborder plusieurs thèmes, parce que oui, les échecs, c'est dans plusieurs domaines, on va aussi le définir, et n'hésitez pas aussi à interagir avec nous, à dire vos définitions, peut-être vos témoignages, ça pourra en édifier plus d'un. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve bah, pour ce live, vraiment soyez là avec nous, posez des questions, et, euh, et vos vies vont changer, des clés vont être données, et ça va être super édifiant. Amen, amen, amen. Bon, soyez là avec nous, ils sont déjà là. D'ailleurs, je veux vous saluer. Coucou Axel, coucou Melvin, coucou Aiden, j'espère euh, voilà, que c'est comme ça que l'on dit ton prénom. Coucou Riben, coucou euh, Plamedi, coucou Rachel, coucou Naomi, coucou Dorcas. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous en tout cas comme on l'a dit, aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est très très très important, l'échec commence à relever, parce que vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons rencontré des échecs, nous avons rencontré des situations. Mais euh, je suis sûre qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va s'en sortir par la parole, qui va être libéré en tout cas ce midi. Voilà pourquoi je t'encourage à partager ce live autour de toi, à partager dans des groupes de famille comme je le disais tout à l'heure. Mais en tout cas permet à quelqu'un en fait de recevoir une parole qui va, qui va la booster, une parole qui fera en sorte qu'elle puisse se rélever. Alors nous allons parler de l'échec globalement parlant, si nous essayons de définir un peu c'est quoi l'échec, on sait que l'échec c'est un résultat négatif, d'accord Surtout un résultat euh, auquel on ne s'y attendait pas. Mais comment vous définirez-vous euh, euh, l'échec Comment vous le définissez Allez-y. Euh, hein. <rire> moi personnellement, je prendrais l'échec euh, pas forcément de quelque chose comme négatif. En fait, je prendrais ça comme une leçon, personnellement. Oh. Parce que je me dis que selon... Euh, ta réaction, bah, ça va amener bah, forcément des, des résultats. Donc pour moi, déjà, je ne verrais pas forcément quelque chose de négatif. C'est vrai que ce n'est pas agréable d'être dans l'échec. Mais, euh, mais je pense qu'il faut s'en servir. Et je pense que ce n'est pas forcément que du mauvais euh, par rapport à ça. Et euh, d'ailleurs, euh, les internautes n'hésitez pas à définir avec nous. Et je laisse les autres chroniqueuses euh, le définir également. Ouais. Moi, je vais dans le même sens qu'Estelle, dans le sens où... Euh, L'échec c'est une tentative, enfin, tu as tenté quelque chose, ça, ça, ça, ça n'est pas arrivé au résultat que tu et ben, tu définis ça comme un échec, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a cette célèbre phrase de Thomas Edison, qu'on connaît tous, qu'on dit souvent, euh, quand on lui avait demandé, euh, qu quand on lui avait dit qu'il avait échoué 9999 fois, il disait qu'il n'avait pas échoué 9999 fois, mais il avait Essayer 9 999 000 oui. euh, tentatives, tentatives plutôt qui n'avaient pas marché. <rire> tu vas y arriver. <rire> voilà, donc euh, c'est des tentatives simplement qui n'ont pas abouti au résultat qu'on voulait, et ben on ne baisse pas les bras pour ça. Comme quoi, au fait, chaque personne a vraiment une définition propre à lui, propre à son expérience pour définir c'est quoi exactement l'échec Alors, euh, Maëlys et Rebecca, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'échec ben Moi, je rejoins un petit peu, euh, du coup, les points défis qui, euh, véritablement, que c'est pas quelque chose de négatif, et je pense qu'on a tous à apprendre de nos erreurs, de nos échecs, et euh, si je pourrais définir euh, un peu l'échec, c'est, euh, on va dire, quelque chose dont on ne s'attendait pas forcément, et euh, c'est quelque chose, en fait, où enfin, on ne réussit pas forcément dans un domaine, donc euh, voilà, je définirais comme ça un peu l'échec. Euh, pour moi, la définition de l'échec, c'est euh, par exemple lorsque tu te fixes, tu te fixes un propre objectif ou quelqu'un t'a fixé un objectif mais tu n'as pas forcément réussi. Moi, euh, je prends ça pour, euh, pour un échec. Après, euh, dans différents domaines, il y a plusieurs échecs. Par exemple, on peut avoir donc, euh, les échecs dans le travail, l'échec dans, euh, dans le ministère et l'échec aussi euh, ben, dans les relations. Et euh, du coup, voilà. D'accord, ok. L'échec dans les relations. Il y a déjà Gary qui nous dit, au fait, l'échec, c'est un état d'esprit qui peut être négatif, au fait, si on décide de ne pas se relever. Mmh. Donc, wow. ce midi, J on va bien. permettre à quelqu'un de se relever parce qu'il ne faudrait pas que tu restes dans cet état d'esprit. Alléluia, il ne faudrait vraiment pas que tu restes dans cet état d'esprit. Il faut que tu t'en sortes. Et pour ça, nous sommes là pour te donner des clés. Et tout à l'heure, tu parlais au fait de, euh, des échecs dans, dans, dans tout ce qui est relationnel. Euh, moi j'ai quand même une question de savoir euh, qu'est-ce qui peut conduire par exemple dans les relations qu'est-ce qui peut conduire à une rupture à une rupture moi je pense que c'est plutôt par exemple dans le fiançaille dans les fiançailles moi je c'est plutôt lorsque par exemple euh, ben, le conjoint en fait se euh, rend compte qu'au fur et à mesure en fait euh, de la période des fiançailles ben, en fait euh, le caractère en fait ne, ne correspond pas du coup, moi, je pense que c'est euh, un motif en fait qui va euh, entraîner en fait euh, la séparation et euh, on va alors considérer ça. Enfin, ils vont considérer ça comme un échec. Après, il peut y avoir aussi d'autres choses. C'est quoi déjà Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer aux internautes c'est quoi cette période de fiançailles exactement Qu'est-ce qui se passe pendant cette période Alors, <rire> je vais essayer. Euh, la période de, de fiançailles, c'est une période, euh, c'est la période avant le mariage, donc après les fréquentations, euh, quand le monsieur fait sa belle demande euh, dans le bateau mouche de je ne sais où. <rire> ah oui, non, mais Emma, elle a déjà préparé son hey théâtre. elle a dit bateau mouche. <rire> okay. Donc quand le monsieur fait sa belle demande et tout, vous avez, vous avez vu les pasteurs et vous avez convenu euh, d'une date en fait, pour votre mariage. Donc c'est cette période-là qui vous permet de cheminer euh, vers le mariage. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui pourrait causer du coup la rupture alors, pour moi, ce qui pourrait causer la rupture, c'est le fait de se rendre compte, en fait, que les visions finalement ne sont pas les mêmes parce qu'au début euh, d'une relation ça peut être tout doux enfin l'autre aime le rose nous aussi on aime le rose l'autre veut aller au Canada nous aussi on va aller au Canada mais au fur et à mesure on peut on peut se rendre compte en fait que les visions finalement ne correspondent pas que les attentes finalement ne correspondent pas et que si en fait on va au mariage ben finalement on va échouer dans le mariage donc ce serait mieux de rentrer les fiançailles d'être sage et de se dire ben ça ne va pas aller, on n'est peut-être pas fait pour, pour avancer ensemble, ensemble, donc on rend simplement les, les fiançailles. Ok, d'accord. Okay. Mais si on décide au fait sagement de rentrer ensemble, en quoi est-ce que ça pourrait être considéré comme un échec Parce qu'en ce moment-là, on est bien d'accord que voilà, ça ne marche pas, on n'a pas la même vision. Le but quand même, euh, pour aller dans le mariage, c'est d'avoir une même vision. Et si on n'a pas la même vision et qu'on décide de, de mettre fin à cette relation, pourquoi c'est considéré comme étant un échec moi je pense euh, à cause aussi de la pression en fait de la famille, je sais que par exemple dans plusieurs, euh, comment on va dire ça, dans plusieurs euh, origines, je sais que c'est pas pareil chez tout le monde, mais je sais que voilà la famille euh, elle porte en fait une très grande euh, importance en fait au mariage mmh. et euh, je sais que voilà souvent les familles disent euh, aux nouveaux mariés que dans notre famille il n'y a pas de divorce en fait, ça n'existe pas. Et à partir du moment en fait où euh, ben, ce couple là en fait va se séparer, ils vont prendre ça comme un échec en fait parce qu'ils savent que dans leur famille en fait la mère ou le père en fait pas cela. Du coup, c'est là où ça peut être considéré voilà comme un échec. Okay, ouais. et c'est surtout que dans les enfin, je vais parler pour les familles africaines par exemple euh, dans les familles africaines c'est une fierté pour les parents que Exactement. leurs enfants se marient Exactement. donc c'est comme une honte en fait que, oh, que fin, finalement les, les, les fiançailles rompent oui. et surtout aussi euh, les fiançailles en Afrique, c'est un mariage qui est déjà fait. Enfin, c'est symbolisé par la dot. Donc oui. il y a des dépenses qui sont déjà vrai, engagées. Exactement. Et donc, du coup, il bah, y en a qui, qui arrivent à dire bah, Tu rembourses en fait ce <rire> que j'ai dépensé. Tu, tu rembourses les hein? 5000 <rire> euros. Allez, voilà. Donc, dans ce sens-là, sens oui, ça peut être un échec voilà, pour les femmes. C'est vraiment une fierté ouais. en fait que leur fille en fait, se marie ou l'homme euh, ou ou se marie. Donc à partir du moment où le mariage il est brisé, là c'est vraiment une, une catastrophe quoi. Et Mais c'est quand dit... même une décision sage, on est bien d'accord que ça reste une décision. Après qui les fiançailles ils sont pas encore en couple en soi, donc vaut mieux que ça que ça casse ah, maintenant ouais, ouais, que vrai. après au final ça, ça crée plus de dégâts. So, moi pour ma part pour faire un peu un peu mon témoignage, moi je sais que j'ai déjà été fiancée et en vrai moi j'ai considéré ça comme un échec plus sur le fait que bah, j'ai perdu du temps, en fait. c'est plus cet aspect-là que j'ai considéré comme un échec, et aussi l'aspect bah, présenter sa famille, mmh. euh, moi personnellement je sais que bah, l'entourage est très très important pour ma part, mmh. et c'est comme si je m'étais trompée et laissée, en fait rentrer quelqu'un dans mon intimité, alors que finalement c'était euh, pas, pas comme ça en fait. Wow. Donc je pense plus que c'est pour ma part, en tout cas c'est plus la perte de temps, et euh, le fait de s'être trompée en fait sur la personne tout simplement. Mmh. Ok, une perte de temps que tu, que tu as considérée bah oui. après. Apprendre à, apprendre à connaître une personne, ça prend du temps, et puis même les sentiments sont engagés également, donc c'est ça en fait, de ouais, vraiment, c'est ce sentiment d'avoir perdu du temps, et d'avoir, oui. euh, voilà, le temps comme on dit, hein, il est précieux, il y a tellement de choses à faire, surtout nous en Christ, on a une destinée à accomplir, yes. et, euh, et c'est quelque chose bah, qui est important, le mariage, les fiançailles, et, et apprendre à connaître la personne, mais ça demande du temps, et si bah, c'est pas la bonne personne, c'est du temps qui a été perdu en vrai. Donc, euh, donc voilà. Si c'est pas la bonne personne, comment si savoir pas... si c'est la bonne personne du coup <rire> Est-ce que Dieu est d'accord <rire> ah Comment savoir si c'est la bonne personne ben oui, parce que ça pourrait éviter du coup à, euh, de, de, de rompre, ça pourrait éviter du coup l'échec. Comment savoir si c'est la bonne personne ou pas ben, Comment moi, on je peut aider les personnes que... qui nous regardent du coup Ben c'est pas pour rien que Dieu en fait a mis des leaders au-dessus de nous. Oh et en fait, eux, ils peuvent savoir en fait, si c'est la bonne personne ou pas, parce qu'en fait, ils te connaissent, ils connaissent ton caractère, ils connaissent ta personnalité, et euh, ils vont pouvoir en fait, être des, des personnes en fait, qui vont t'aiguiller, en fait. c'est ça, c'est bien ça, le mot voilà, qui, oui. qui vont t'aiguiller, qui vont te diriger, et tu vas savoir si tu dois mettre un pied dedans ou tu dois fuir, en fait. Donc, euh, c'est une bonne protection de savoir si voilà, c'est la bonne personne ou si c'est la mauvaise personne. Je peux, je peux rajouter oui, C'est vraiment important, la, la vie des leaders, surtout quand c'est dans l'Église. Euh, je pense que les, les, les leaders connaissent quand même assez mm -hmm. la personne qui nous Exactement. approche. Et donc, du coup, ils, elles ont, des ils ont des informations plutôt qu'ils peuvent nous donner qu'on n'a pas et qui peuvent nous aiguiller, comme a dit Maïlis. Mais j'aimerais aussi parler du témoignage intérieur. Mmh. Quand on, se met, yes. euh, on, on décide de, de se mettre en couple avec une personne, franchement, il y a toujours euh, au-dedans de nous quelque chose qui va nous témoigner positivement ou négativement. Donc le Saint-Esprit qui va nous témoigner okay. positivement ou négativement que cette personne-là, on peut aller avec. Mais malheureusement, euh, c'est mon expérience en tout cas, euh, parfois on entend, on a cette voix-là qui est négative, euh, le, le témoignage intérieur est négatif, mais comme on veut se marier, voilà. comme on et veut... Les sentiments ouais, parlent aussi. Voilà, les vrai. sentiments parlent, vrai. exactement. Et finalement, vrai. on finit par choisir bah, cette personne qui n'était pas la bonne personne. Et c'est après qu'on se rend compte que voilà. Que c'était pas la bonne ouais. personne. Et c'est même pour ça que là, l'intervention le, des leaders est super importante, parce que les leaders n'ont pas ce, cet aspect sentimental. Mmh. Ils nous connaissent yes. tous les deux, ils nous apprécient, C'est ah vrai. Oui mais ils ne sont pas engagés sur les sentiments bah, agapés, en fait. Et ça veut dire qu'il y aura plus de partialité. C'est comme ça qu'on dit. En fait, ils seront plus euh, neutres vis-à-vis en fait, -vis de la situation. Ils te connaîtront, toi, ils connaîtront la personne en face et ils pourront juger d'eux-mêmes, de manière neutre, si les deux, euh, ça, ça marche ou ça ne marche pas. Et euh, même voir en profondeur, parce que je pense qu'il y a certaines choses que euh, tu as déjà dit à ton leader, que tu ne vas pas dire directement à la personne à côté et le leader va pouvoir te, on va dire, te stopper avant en fait, que les sentiments naissent justement, donc c'est important d'aller voir ses leaders, même si, oui, ça demande de l'humilité, mais, euh, mais comme l'apôtre, même euh, voilà, nos responsables spirituels nous le disent, euh, le choix de notre partenaire est si important qu'il ne faut prendre aucun risque. Quoi. Exactement, parce Et que le même... choix d'un partenaire c'est tellement important, parce qu'on sait que c'est avec ça qu'on bâtit au fait, notre destinée, c'est soit ça casse, soit ça passe. Voilà. Ça. Donc, il va vraiment falloir mmh. faire le bon choix. Et je pense que nous, on a vraiment la grâce, par exemple, nous, on est à l'ACER, on a vraiment ah, la grâce d'avoir des parents, au fait, ça fait 20 ans, je crois, qui sont maintenant mariés, <rire> yes. donc euh, ils sont mieux placés véritablement pour pouvoir nous conseiller. Oui, mais tu voulais Exactement, mais même, comment reconnaître que c'est le bon ou pas Juste, en fait, quand tu vas apprendre à connaître la personne. Là, tu, vois, tu peux voir que pendant cette période-là, tu peux voir aussi si le caractère correspond, si la personnalité correspond. Et euh, moi, je sais qu'il y avait un témoignage qui nous avait euh, raconté notre euh, responsable, il était voilà en train de, de parler avec euh, une fille et il, il a vu en fait que un trait de caractère ne correspondait pas par rapport en fait à la grande vision que dieu en fait euh, que dieu euh, lui envoyait faire non pas lui envoyait faire mais à laquelle il il été, destinée, au fait voilà à, à, à laquelle ça, il, était, que... il était destiné en fait et oui. c'est là en fait où il a mis ben, il a arrêté, en fait, et par la suite, il est parti voir donc, euh, son père spirituel, et son père spirituel lui a confirmé que non, en fait, euh, ce n'était pas la bonne personne. Du coup, mmh. voilà. Amen. Amen. Oui, Rebecca. Moi, je voulais juste un peu aller sur un autre point, mais toujours sur les fiançailles, pour le fait euh, que ce soit... <rire> <Pardon> <rire> que ce soit un échec, désolé euh, J'aurais dit, en fait, le fait que tout simplement... Euh, quand tu te fiancies, c'est comme synonyme en fait, d'engagement. De, C'est-à-dire que tu te pousses à aller, par exemple, aller jusqu'au mariage. Et le fait justement de rompre, on va dire, les fiançailles euh, d'un coup comme ça, c'est comme si, en fait, bah, tu avais abandonné, tu avais comme, en fait... Enfin, échouer en fait dans cette période-là et c'est comme ça qu'en fait bah ça vient en fait le manque bah, de valorisation de se dire ok bah peut-être que je ne suis pas forcément fait pour les fiançailles pour le mariage etc et donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que bah, des personnes bah, connaissent des échecs et euh, ils ont du mal même après pour la période des fiançailles pour la suite et tout mmh, mmh. C'est vrai qu'en euh, parlant de ça, on se rend compte que ce n'est pas, pas seulement les chrétiens qui vivent ce genre Bien de sûr. situation. Il y a aussi euh, ceux qui nous suivent, par exemple, qui peuvent être païens. Et moi, j'ai quand même une question de savoir comment on fait dans ce cas pour se relever. Comment on fait pour s'en sortir, par exemple, Estelle, tu l'as vécu, mmh. comment tu as fait Qu'est-ce qui t'a aidé véritablement à, à t'en sortir Moi, ce qui m'a aidé déjà, c'est l'acceptation. Parce qu'au début, il y a une période où tu n'acceptes pas forcément. T es là, tu te dis « mais pourquoi ?» Tu te poses plein de questions. Mais parfois, il faut juste accepter de ne pas avoir de réponse à certaines questions. Et vraiment relativité, relativiser pardon, dans le sens où bah, ce n'est pas la fin du monde, en fait. Tu n'es pas né avec cette personne et, et ce n'est pas grave si, euh, si tu continues sans. Donc je pense que c'est vraiment accepter et aussi assez, être assez humble pour revenir à Dieu et, et lui mmh. faire part de tes peines, en fait, et lui expliquer que, que voilà, c'est là où, moi je sais que c'est là où vraiment ma vie spirituelle aussi a pris un bon, mmh. dans le sens où j'ai vraiment, bah j'ai laissé tout à Dieu, en fait, et je l'ai laissé gérer. Et au final, c'est quelque chose qui m'a vraiment appris à me, à me connaître moi et à apprendre comment aller vers Dieu, en fait. Donc c'était grave bénéfique. Yes, Amen, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à rajouter pour encourager une personne qui nous regarde, qui se trouve peut-être dans cette situation <rire> Est-ce que, est -ce que je parle ou je dois Oui, dit euh, véritablement d'être restauré parce que. Amen. L'échec dans les fiançailles ça crée comme des sortes de blessures en fait et c'est important de, même d'être restauré par rapport à ça parce que pour avancer ça va créer comme des blocages en fait même pour la suite et c'est important même de demander à Dieu de pouvoir en fait restaurer bah, toutes les blessures qui ont été causées justement par les fiançailles Amen. et euh, pour aller, enfin tout simplement pour aller de l'avant. Parce voilà. que c'est vrai que ça peut causer des blessures et même comme des formes de, de blocage et des forteresses yes. qui font en sorte qu'on n'arrive plus à avancer. Au fait, on n'arrive plus à, à croire qu'un jour, on rencontrera peut-être quelqu'un de meilleur mm -hmm. avec qui on va bâtir notre destinée. Il faut véritablement booster la personne qui nous regarde et l'emmener à, à, à croire que le plan de Dieu est meilleur pour, pour, pour, pour yes. elle. Amen. Amen. Et euh, en allant dans le, dans, dans le sens de ce que tu as dit, euh, c'est vraiment important de se dire que, enfin, que la vie ne s'arrête pas là qu'on qu va trouver meilleur de croire en fait euh, que Dieu nous, enfin, nous fera la grâce en fait, nous a fait la grâce et que nous allons nous marier un jour moi je sais aussi j'ai vécu la même situation euh, je sais qu'à cette époque là je me suis dit ah bah tiens, euh, je vais je vais devenir, je vais plus me marier, je vais euh, devenir pasteur, <rire> voilà, je vais me consacrer au ministère et tout. Mais je sais que c'est la blessure qui parlait en fait. C'est mmh. c'est vraiment le fait que j'avais trouvé pour moi, c'était vraiment quelqu'un de bien et tout. Euh, et je me disais que est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un comme ça en fait. Mmh. Et ça m'a poussé, ça m'a amené à me dire. Euh, ben « Tiens, je vais, je vais me refugier dans le ministère et tout, hein, voilà, je vais me consacrer à Dieu, <rire> ouais. alors que je savais très bien que je n'ai pas le don de, de, de, de, de célibat, c'est ça je n'ai pas ce dent-là, et que je suis appelée à me marier. Donc vraiment, de, je, je vous encourage, si vous passez par cette situation-là, de vous dire que ce n'est pas fini, euh, mmh. que Dieu a des projets pour vous concernant votre mariage, que vous allez vous marier un jour, et s'il y a des voix qui viennent vous dire que « non, tu t'es euh, pas assez bien pour être marié, tu pas assez ceci », combattre ces voix-là en, en, en décrétant la parole de Dieu, en disant Amen. que Dieu a, a prévu cela pour vous et que yes. tôt ou tard, ça va s'accomplir. Yes. C'est vraiment ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Le plus important, c'est que dans ce temps-là, hein, pour vous qui l'avez vécu, le, le plus important, c'est vraiment de, de, de, de vivre la parole en ce moment-là. Yes. C'est vraiment de Prendre la parole de Dieu comme référence parce qu'on se rend compte que c'est un champ de bataille aussi dans nos pensées parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché au fait. Parfois oui. même on peut tomber dans la culpabilité de se dire oui. peut-être que c'est à cause de moi que ça n'a pas marché. Alors, euh, prendre véritablement la parole de Dieu et faire confiance au Seigneur, parce que Dieu a des plans qui sont merveilleux pour nos vies. Au fait, Dieu nous aime, tout ah simplement. Oui. Et lorsque Dieu nous aime, Dieu prévoit des choses qui sont, euh, qui sont bonnes pour notre vie. Et ça, peu importe au fait l'échec qu'on peut rencontrer, peu importe l'échec qui peut se présenter face à nous, le but, ce n'est pas de rester dans le chèque, mais de, de pouvoir s'en sortir en se rélevant, yes. véritablement. Voilà, et euh, juste par rapport en fait à ce qu'elle a dit, moi, j'aimerais juste rajouter... En fait un petit mot, n'est pas honte. N'est pas honte d'avoir raté en fait ses fiançailles là mm -hmm. Enfin ses fiancées, là. Et franchement on remet tout entre les mains de Dieu comme on l'a dit dans sa yes, parole. Hein. Et yes. il a Allez. des projets de paix et non de malheur pour toi. Alors il va trouver en fait une solution mm -hmm. dont tu n'as pas à avoir honte et ne pas voilà que les gens te jugent, c'est pas grave ce qu'ils te jugent, t'inquiète pas, je sais ce qu'il fait, il a ta as, as destinée entre ses mains, donc ah euh, t'inquiète pas. Yes. Ah et j'aimerais aussi dois... rajouter quelque chose qui peut beaucoup bloquer, c'est aussi le fait de pardonner. Parce que beaucoup, euh, on peut avoir des blessures, parce que parfois, les, les fiançailles sont rompues à cause de mensonges, oui. euh, parfois, plein de choses, en fait, qui peut arriver, et ça peut créer des blessures, et vraiment aussi de la, de la rancœur, de la haine. L'infidélité. Euh, oui, bon, après, en fiançailles, oui En tout cas, vous voilà, ouais, voyez de quoi je parle, il y a plein de blessures qui peuvent être créées et je trouve, et moi-même au départ j'ai un peu été dans ce cas, euh, qu'il faut en fait se par... enfin, pardonner à l'autre et se pardonner à soi-même pour avancer. Parce que beaucoup en fait restent bloqués, ils avancent parce que bah, malgré eux, ils sont obligés d'avancer, le choix est fait, mais euh, ils ont toujours cette rancœur dans le cœur et en fait le cœur est trop lourd et au final le, le Seigneur n'arrive même pas à l'alléger parce qu'en fait on retient la peine, on retient la rancœur. Et je pense qu'une des clés c'est vraiment bah, comme j'ai dit déjà accepter et pardonner que ça soit pardonné à soi-même parce que peut-être que tu n'as pas bien fait les choses ou pardonner aussi à l'autre parce que lui n'a pas bien fait les choses. Dans tous les cas, il faut faire confiance à Dieu et il euh, faut penser à soi. Et en vrai, le pardon, ça te libère plus que ça fait du bien à l'autre. Et il faut vraiment euh, le faire parce que sinon, tu restes bloqué et tu te, tu te, en fait, tu te bloques toi-même. Et tu traîneras avec toi, au fait, ton passé. Et c'est ça, en fait. Parce que tu refuses de te pardonner exactement. à toi-même et de pardonner à l'autre. En fait, tu te retrouves comme dans une forme de prison. En fait, et c'est le diable, le diable, il joue de ça. À, à avancer exactement, il joue bah de ça, oui, hein, joue de ça hein, des blessures et des offenses. Mais tu sais, même euh, par rapport à ce que tu dis... Même euh, si tu veux passer en fait à une autre étape ou voilà tu veux recommencer en fait euh, dans la période des fiançailles, faut être restauré en fait de ces blessures et il faut vraiment en fait être libre parce qu'en fait toutes les blessures que tu auras, sinon en fait tu vas remettre ça en fait sur, nou, enfin, sur ton nouveau euh, fiancé. Et euh, du coup c'est voilà important en fait de vraiment rester dans cette période là où tu remets en fait tu contemples la présence de Dieu Amen. et qu'il te restaure en fait au dedans de toi comme ça tu sais que lorsque tu es allé dans cette période là ben, tu seras libre en fait Il y aura rien qui te retiendra en fait dans ton cœur et tu pourras pleinement euh, ben, avoir la paix. Donc voilà. Parce que abordons un peu ce, ce, ce point là où euh Lorsqu'on quitte une relation comme ça, on se dit tout de suite qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour pouvoir ah, me connaître. C'est ça, Relation voilà ce pansement. Pierre. Oui, le pansement. Ah, Donc parlons un tout petit ne peu de ça. Ne faites surtout pas <rire> ça chez vous. Ah, oui. Non mais vraiment parce ne que moi, euh, par rapport à ça, en fait, j'ai un témoignage. Bon, je ne vais pas dire euh, la personne. Mais en fait, ce une... n'était pas dans la période des fiançailles, mais c'était des personnes en fait, qui étaient en concubinage, on va dire. Oui, oh. ben oui du coup. Et euh, okay. en fait cette personne-là, elle était en couple avec un garçon, mais en fait ce garçon-là en fait était tellement infidèle et c'est une personne qui avait déjà en fait un manque de confiance en elle-même. Et euh, en fait, euh, bah, elle n'avait pas du tout confiance en lui par ses infidélités, parce qu'aussi il était très très très euh, populaire euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, elle a fini en fait euh, par rompre avec lui, mais euh, pendant cette période-là, elle avait beaucoup maigri. Euh, elle n'avait plus du tout confiance en elle. Elle était vraiment en fait euh, détruite. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas trouvé en fait son pansement chez Dieu, mais elle est partie en fait trouver un autre pansement chez une autre relation. Mmh. Et en fait, lorsque je regarde leur relation, en fait, comment elle s'exprime envers lui, en fait, c'est comme si elle remettait en fait toutes ses blessures sur lui, en fait, et elle lui parle en fait tellement mal, en fait, parce que je pense qu'elle est tellement blessée, en fait, elle remet tout sur lui, en fait, comme si c'était cette personne-là, en fait, qu'elle est réparant, en fait, ce qui a été cassé au-dedans, en fait, de toi, alors que non, la seule personne qui peut te réparer, c'est la personne, en fait, qui t'a créé, parce que lui-même, il sait comment il a fait les choses. Donc voilà, je veux vraiment donner en fait ce conseil-là à une personne, lorsque tu. Sors d'une relation, va vers Dieu et ne rentre pas Amen. en fait dans une nouvelle relation parce que ça va encore plus casser et tu vas ressortir de là encore plus brisé. Yes. Donc du c'est vrai. Voilà. vrai. J'aimerais juste rebondir parce que là on parle, euh, on prend l'exemple de si une personne était en couple, elle a été blessée et ensuite après elle a enchaîné avec une autre personne et du coup ces blessures du passé, elle les a défoulées dans le nouveau copain. Mais moi aussi j'aimerais parler du fait que même peut-être tu n'as jamais été en couple mais ne pense pas que ce travail tu ne dois pas le faire ah, wow. pourquoi parce yes. qu'en soi peut-être que tu n'as jamais eu de blessures liées à un couple il y a un copain il y a une copine mais tu as peut-être eu des blessures liées à tes parents liées mmh. des blessures liées à tes échecs euh, et en fait tout ça il faut comprendre qu'il faut que tu les guérisses avant d'aller en couple, même si c'est la première fois, parce que le problème c'est que cette erreur, là Maëlys le disait, elle l'a fait après la deuxième relation, mais tu peux le faire dès la première et ça peut être l'une des causes que ça n'a pas marché, donc vraiment j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être que tu te sens seule mais Dieu c'est le best, t'inquiète pas, c'est vraiment best. le best, sa présence c'est la, ah, oui, la meilleure oui, oui. et prends ce temps. Parce qu'en vrai, la période de célibat, euh, certains, voilà, c'est compliqué, mais en soi, c'est vraiment une grâce, pour ma part, euh, je, je pense ça vraiment comme une grâce, parce qu'il y a plus de temps, tu as plus de temps pour accorder à ta destinée, à tes projets, même en tant que femme, euh, dans ton caractère, dans plein de choses. Donc ne pas voir le le mauvais côté, mais te dire que là, tu as le plus de temps pour du coup bah, penser tes blessures avec le Seigneur et même avancer en tant que femme pour être davantage en fait mature et prête euh, à aller tout simplement bah, dans le mariage. Et même ce qui est génial, véritablement, c'est que euh, ne pas prendre ça comme, comme un échec. Pourquoi Parce que je me dis que lorsqu'on va rompre avec la personne et qu'on a plus de temps à passer avec Dieu, le Seigneur nous restaure, le Seigneur nous remplit d'amour. C'est Il y a cet adage qui dit qu au fait qu'on ne, on ne peut donner que ce qu'on a. Au fait, tu ne peux pas rentrer dans une relation alors que tu ne t'aimes pas, alors ah, que tu es blessé, alors que voilà, tu as, yes. as, as des choses au-dedans de toi qui font que tu n'avances pas, au fait. Mm -hmm. Même dans un couple, il y, y a ce côté où on se, où on se complète. Mm -hmm. Donc, en quoi j'irai me mettre en couple avec une personne alors que je ne m'aime pas, alors que ça. je n'ai pas d'amour pour moi. Si je n'ai pas d'amour pour moi alors que le Seigneur dit aime ton prochain comme, comme toi-même, toi <rire> voilà. comment aimer cette ça. personne Donc ça serait important pour toi dans ce temps-là, au lieu de, de te dire c'est fini pour moi, il n'y a plus rien à faire. Dieu a toujours quelque chose à faire Amen. avec ta vie. Dieu a toujours prévu quelque chose à faire avec ta vie. Voilà pourquoi au lieu de pleurer, tu dois véritablement chercher à te connecter au fait avec le Seigneur. Tu dois chercher à te connecter avec lui, il va te remplir d'amour véritablement, il va te restaurer et ça fera en sorte que même dans la prochaine relation, au fait il y aura cette stabilité, au oui. fait ça va, ça va être tellement comment dire, plus, plus voilà mm -hmm. exactement, au fait ça va très très bien se passer, pourquoi Parce qu'il y a les bonnes bases, yes. c'est ça, il y, y a surtout les bonnes bases, et tout à l'heure tu étais en train de parler de, de ministère parce que, bon, voilà, madame s'est dit, moi, je veux, voilà, <rire> le mariage, c'est plus pour moi. Je vais ça. Ce n'est plus pour moi, j'ai esquivé ça, je préfère aller servir le Seigneur, c'est très bien, c'est très bien. Mais il y en a aussi qui connaissent l'échec dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu fuis vers le ministère qu'il n'y a, ah, hey, a rien, <rire> ce n'est pas parce que tu vas vers le ministère qu'il n'y a rien, que tout est beau, non. Il y, y en a aussi qui connaissent l'échec dans le ministère. Il y en a, par exemple, qui, qui pouvaient avoir des responsabilités mais qui l'ont perdu parce que voilà, peut-être qu'ils ont commis des, des fautes, d'accord peut-être qu'ils ont commis des fautes, ou peut-être que simplement, euh, ces responsabilités-là, on a décidé de, de, de le donner à, à une autre personne. Mais est-ce que vous avez déjà connu ça Parce que nous, on aspire au ministère. Hein <rire> il y a quelqu'un qui veut voilà, parler ici. Il y a ma des vie, responsables, a des responsables de GR, il y a des responsables de GR, futur responsable de GR, ou ex-responsable de GR, je ne sais pas. Je vous laisse découvrir. <rire> Alors, euh, du coup, bah, moi, j'aimerais faire euh, un petit témoignage par rapport bah, aux responsabilités voilà, dans, au sein de notre ministère. Du coup, euh, pour ma part, j'ai été euh, responsable de GR très tôt. C'est ce quoi qui... un GR Alors, un GR, c'est euh, un groupe euh, de réveil où, voilà, tu vas en fait... Euh, encadrer euh, des, euh, ben, les brebis euh, du Seigneur et tu vas en fait les amener à grandir avec Dieu et tu vas les amener en fait à devenir des disciples et à vraiment en fait accomplir leur destinée donc du coup euh, moi j'avais donc euh, un groupe de réveil et euh, j'ai fini euh, malheureusement par euh, perdre ce groupe euh, de réveil là pour une raison euh, légitime Aujourd'hui, il y a plein de, de personnes qui peuvent perdre voilà, des, euh, des responsabilités au sein de l'église, qui peuvent perdre voilà, des groupes de réveil, ou bien encore, euh, qui peuvent perdre euh, des réseaux. Et euh, moi, ce que je me suis dit, c'est que, ok, j'ai perdu ce GR-là, mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui va se passer par la suite Dans le sens où, comment je vais agir par la suite Parce que moi, en fait, j'avais peur d'une chose, c'est que, lorsque une personne, en fait, elle perdait sa responsabilité, elle quittait en fait l'église ou bien en fait elle rétrogradait et on la voyait plus. Et moi je sais que c'est pas ce que je voulais pour ma destinée parce que je sais que Dieu m'appelait à quelque chose de trop grand ah et je ne le... ah oui, pouvais pas retourner dans le monde parce que j'ai déjà goûté Dieu, j'ai goûté le monde, il n'y a pas de photo. Okay mais euh, du coup euh, les sentiments que j'ai pu euh, ressentir lorsque j'ai perdu ce euh, GR, c'est euh, d'abord euh, la déception. Dans le sens où euh, je me dis en fait que ben c'est une grâce en fait, c'est une grâce d'avoir le Seigneur parce qu'en fait euh, tu ne sers pas de la même manière, j'ai l'impression que c'est plus en profondeur. Dans le sens où tu évangélises mais en plus en fait tu formes en fait les brebis de, du Seigneur à devenir en fait des disciples. Et tu fais vraiment en fait, ce travail qui nous demande de faire dans Matthieu 28-19, à l'effet de toutes les nations, des disciples, c'est au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bon, vous connaissez tous, tous les versets. <rire> ah ben. <rire> Donc, du coup, voilà. Et euh, moi, j'étais vraiment déçue d'avoir ce, perdu cette grâce-là. Mais euh, je suis aussi, en fait, passée par euh, une autre phase où, en fait, j'avais l'impression de ne plus avoir le même droit de parole qu'auparavant. Mmh. Ce qui est ouais, un très, prête, très, très, yes. très, très wow. grand Alléluia. mensonge. J'avais en fait l'impression d'être très limitée, dans le sens où je ne pouvais plus conseiller les autres de la même manière, où je ne pouvais plus aider les autres de la même manière. En fait, c'est là où le diable rentre, et en fait, il commence à te mettre des pensées limitantes dans ta tête. Il commence à te dire, c'est fini pour toi, tu n'y arriveras pas, c'est mort, tu as échoué, tu as perdu ton GR, tu vas aller où, tu vas faire quoi, tu vas finir au fin fond de l'église, plus personne ne va t'éclater. Moi, personnellement, c'est ce que, voilà, c'était la phase dans la dans laquelle j'étais et en fait je me disais ça en fait que c'est fini pour moi que c'est mort en fait je sers plus à rien en fait et okay. euh, j'avais vraiment en fait cette limitation là et euh, je suis aussi passée en fait par un autre point où en fait j'ai été euh, en fait j'ai pris conscience que je n'aurais plus en fait la même relation que j'avais avec euh, mon leader parce qu'en fait je n'étais plus ça ce qui est légitime dans le sens où c'est plus la même formation, yes. tu ne formes plus euh, ton douce comme tu formes euh, par exemple une brebis du seigneur, ce qui est totalement légitime, mais j'étais très déçue euh, par rapport à ça parce que voilà j'ai une, une relation spéciale on va dire avec, euh, avec mon leader, c'est lui qui m'a formée, Et du coup j'étais très très très déçue par rapport, euh, par rapport à cela. Mais ce n'est pas une période où euh, je n'ai fait que voilà, avoir des mauvaises pensées, où j'ai été déçue. Je savais en fait que Dieu m'appelait à un très très très très, euh, très grand appel et je savais qu'en fait ce n'était pas fini pour moi. Et en fait le Seigneur m'a fait rappeler en fait, d'un verset et le verset c'est ecclésiaste euh, 7, verset 8. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Lorsque tu entreprends quelque chose, lorsque tu entreprends un GR, tu peux, voilà, tomber. Tu peux te décourager. Tu peux, tu peux vouloir abandonner et tu peux même échouer, comme j'ai échoué. Mais je me suis dit quelque chose lorsque je suis arrivée, voilà, dans, dans, dans un GR. Je me suis dit, tant que Jésus n'est pas revenu, ce n'est pas la fin en fait. J'ai encore la possibilité, yes, en fait, de me relever. J'ai encore la possibilité, en fait, de faire des choses, en fait. Et euh, le truc, c'est quoi C'est que tout dépend, en fait, de ce que tu fais entre ce laps de temps. Qu'est-ce que tu décides de faire à partir du moment, en fait, où tu descends, en fait Est-ce que tu te dis que voilà, j'ai rétrogradé, c'est fini pour moi, je quitte l'église ou, ou tu te dis non Non, non, non, je vais me reprendre, je vais persévérer parce qu'en fait, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça que j'ai compris. Dieu veut encore t'utiliser. Dieu a encore un regard sur ta Amen. vie, et Dieu a encore sa main, en fait, sur ta vie, et tu as la possibilité aussi d'impacter, en fait, tu ne vas pas que impacter, en fait, les brebis que Dieu t'a confiées dans ton gère, non, tu dois impacter ta famille, Amen. tu dois impacter yes, yes. tes amis, tu dois Amen. impacter même des personnes que tu ne connais pas, alors tu as encore ce droit de parole-là, et tu as le droit, en fait, encore de conseiller les personnes. Amen. Et c'est là, en fait, où j'ai compris que, ok, je suis descendu mais qu'est-ce que tu fais, Maïlis moi, je sais que je me suis rappelé en fait, les promesses que Dieu avait dites Amen. dans ma vie. Et je sais que Dieu veut m'amener quelque part. Amen. Alors, je sens que, en fait, c'est une période de préparation. Amen. Où Dieu, en fait, veut tuer, en fait, les choses en moi, en fait. Et, en fait, il veut me préparer. Je sais pour la, pour la raison pour laquelle je suis tombée. Et, en fait... Tu peux pas faire la meilleure... Je sais que je ne peux pas faire la meilleure erreur. Je sais que je suis tombée sur ça, mm -hmm. je ne peux plus recommencer. Yes. Et c'est ça que j'aimerais dire à une personne. Voilà yes. le petit témoignage. Merci beaucoup, wow, Maëlys. Merci beaucoup pour ton témoignage qui était Amen. vraiment bénissant. Yes. On se rend compte qu'au fait, c'est c'est pas du tout facile parce yes. que lorsqu'on est responsable de gérer, au fait on se dit waouh j'ai véritablement la grâce de pouvoir servir yes. dieu wow. j'ai véritablement ça. la grâce au fait d'avoir des personnes euh, que je vais enfin je, je vais les aider simplement à grandir au fait avec le seigneur à faire deux des disciples et lorsqu'on je ne dirais pas, moi, je dirais pas tomber, parce que pour moi, ce n'est pas tomber. Pour yes. moi, au fait, j'aime une chose, c'est que la parole de Dieu va dire, soumettez-vous sous mm. la main puissante de yes. Dieu. Et sous cette main puissante, au fait, ça, ça peut passer par n'importe quelle situation, par n'importe quelle circonstance. En ce moment-là, Dieu veut que tu te soumettes véritablement, mm. tu vois. Et ce que, ce que j'aime, au fait, tu dis, tu t'es souvenu de ce que le Seigneur wow, t'avait dit. Yes. Au fait, tu t'es dit... Ok, d'accord. Peut-être que je passe par cette situation, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit Parce que c'est avec cette parole, au fait, c'est véritablement cette parole qui va te garder, qui va faire en sorte que tu restes ferme. C'est cette parole qui yes. va faire en sorte, au fait, que tu, que tu ne puisses pas faillir dans ta foi, parce qu'en ce moment-là, c'est très difficile pour toi. Tu te dis, mais est-ce que je suis toujours... Euh, toujours légitime mmh, mmh. aux yeux de Dieu alors que j'ai perdu mon GR. Et ce qui est bien, c'est que tu ne te dis pas, bon, ok, j'ai limite simplement mon impact à un GR. Tu te dis, mmh, je n'ai plus yes. de GR, mais je vais dans ma famille. Allez, Et là, ça, c'est très important. Yes, Gloire yes. à Dieu. Gloire à yes. Dieu, en tout cas, pour ton mmh, témoignage. Oui, Estelle. Et J'aimerais, du coup, bah, moi aussi, faire part de mon témoignage euh, parce que moi, j'ai vécu un peu bah, la même situation que Maëlys. Euh, J'avais, du coup, bah, pareil, un, un GR. Actuellement, je ne l'ai plus. Euh, tout va bien, hein, vous inquiétez pas. Amen. Amen. <rire> tout va bien. Actuellement, je ne l'ai plus. Après, voilà, moi, c'était différent. Euh, moi, c'était par choix, euh, tout simplement, parce que voilà, le, le Seigneur m'avait révélé une partie de mon appel euh, qui qu ne me permettait pas, tout simplement, d'allier de, de, le GR pour le moment, euh, tout simplement. Et moi, j'aimerais juste parler de quelque chose. Voilà, protéger à vos puis. cœurs, parce qu'on va parler. Euh, moi, c'est vrai que, bon, je suis toi, une personne... Ça, ça crée des sentiments bizarres ou... Moi, personnellement, je n'ai pas douté de ma spiritualité, je n'ai pas douté de si j'étais légitime ou pas, mais je l'ai plus ressenti. Dans le sens où euh, j'ai clairement vu le avant et le après, c'est-à-dire le avec un GR et sans un GR. Okay. Et en fait, j'aimerais parler pourquoi euh, Je ne dis pas ça en mode j'accuse ou je veux faire euh, euh, du mal ou quoi que On ce accuse soit. On n'accuse personne. On n'accuse personne, personne, bien évidemment, c'est avec, ça avec euh, tout l'agapé. Amen. Dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, c'est important. Yes. Et en fait, euh, pourquoi je veux parler de ça Parce que moi, c'est un choix que j'ai fait, donc j'étais en paix avec le Saint-Esprit, mes leaders étaient au courant, étaient d'accord, donc tout allait bien. Mais j'ai vraiment senti un jugement de la part des autres personnes qui du coup avaient un GER et moi je n'en avais plus. Dans le sens où, euh, je vais prendre un exemple simple, mais peut-être qu'avant euh, on me disait bonjour, Maintenant, bah on ne me disait plus bonjour. Les bonjours ont changé. Ce genre Alors, de choses, qui, qui en fait. Qui ne te disait plus bonjour et, bah, et Des oui. personnes qui avaient bah, les mêmes responsabilités que moi avant, et vu que moi, je ne les avais plus, euh, bah, en fait, je sentais en fait un, une espèce de mépris. Après, peut-être que aussi, je pouvais être un petit peu blessée euh, sans le vouloir, et du coup, je le prenais plus mal que peut-être personne. Peut Mais je sais que honnêtement. Je l'ai vu avec vraiment même, euh, j'en ai parlé au Saint-Esprit, j'ai vraiment fait ce travail, même me dire est-ce que c'est moi, est-ce que je suis, je suis parano ou pas ouais. Et je sais que je l'ai vécu, c'est pas forcément mauvais, c'est peut-être euh, pas voulu de la part des autres, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. Parce que comme je l'ai dit, moi c'était par choix, j'étais en paix avec ça, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui malheureusement a péché, malheureusement est tombé. Euh, la personne peut être dans la culpabilité, peut s'en vouloir et peut même hésiter à retourner dans le monde. Votre attitude à l'église, votre attitude à l'égard de cette personne peut la pousser vers la sortie de l'église. En fait, comprenez que peut-être que tu as un GR, peut-être que cette personne n'en a plus, peut-être, ou même des responsabilités. Là, on parle de GR, mais peut-être que vous n'êtes pas à la SER, vous n'avez pas forcément de gère Mais mettez-vous à la place de votre situation. C'est ça. La personne a perdu des responsabilités. Déjà, c'est quelque chose qui est dur. Euh, comme j'ai dit, moi aussi, j'étais un, un peu déçue ou un peu triste d'être moins proche de mes leaders. Mmh. Ça, je l'ai vécu. Bah, après, ça, c'est normal. Mais en fait, tout ça pour euh, comprendre que vous, vous aussi, vous, peut-être vous avez un GR ou peut-être vous n'en avez pas, vous avez un rôle à jouer en fait. Vous devez être cette, euh, cette épaule en fait sur qui quelqu'un peut compter. Vous, vous devez être cet ami en fait qui dit à la personne Ok, tu n'as plus de GR, peu importe la raison en vrai, tu n'as pas de GR, mais tu es là. Ou quand par exemple vous parlez de choses de GR, intégrez quand même la personne à côté, faites en sorte ah, en fait qu'elle ne s'en sente pas à l'écart en fait. Seul. Parce que vous ne vous rendez pas compte que. Pour être totalement honnête, si je n'avais pas été vraiment enracinée, j'aurais pu partir. Et au final, ben en fait, c'est le corps de Christ qui est perdant. Parce que moi, j'aurais été perdante parce que euh, forcément, j'aurais été plus vulnérable vis-à-vis euh, -vis du diable, etc. Parce que, oui, avoir une église locale, ça protège. Amen. amen. Mais euh, même, en fait, ça aurait pu décevoir d'autres personnes. Ça aurait pu... Moi, je sais que j'ai des amis de l'église qui sont partis. Ben, ça m'a un peu impactée. J'étais triste. Et vous ne vous rendez pas compte que votre attitude compte, peut-être que tu n'as rien à voir avec la destinée de la personne, peut-être que euh, la raison ne te concerne pas, mais ton attitude à l'égard de cette personne est super importante. Donc j'aimerais juste encourager certaines personnes, parce que c'est important d'avoir la bonne attitude, de marcher dans l'amour. Euh, peut-être que tu ingères un GR, tu prêches l'amour le mercredi au gère mais il faut que tu le manifestes avec Amen. tout le monde, que ça soit une personne qui ingère un GR ou pas. Même Amen. une personne elle est tombée, tu l'as appris, ne la juge pas, tu n'es jamais tombée mmh. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, marchez dans l'amour, ne soyez pas Amen. dans le jugement, n'essayez pas de comprendre pourquoi la personne n'a plus de GR. ça ne te regarde pas. Amen. Ça, en vrai, ça ne te regarde pas en fait. Bon, est-ce que... elle est en train de régler ses comptes là Non mais. Parce que, ah, mais clairement. Mais alors, tu non, sais pourquoi Clairement. Parce que je connais beaucoup de personnes qui l'ont vécu, ah. et je trouve ça triste parce qu'en vrai, beaucoup de personnes ont fait des erreurs, et alors en soi et alors peut-être que toi tu as fait des, des erreurs dans ce domaine-là, mais tu en fais d'autres toi peut-être dans un autre domaine. Et il faudrait vraiment en fait marcher dans l'amour et, euh, et je pense que ça pourrait vraiment aider bah, tout simplement euh, tous en fait. Et, et toi, qu'est-ce qui t'a aidé véritablement à te relever Qu'est-ce qui m'a aidé Bah Comment je vais pas pour sortir. Vraiment, moi c'est bon après je l'ai pas trop mal vécu parce que je suis quelqu'un de très dans mon coin solitaire et tout, donc je suis pas ça m'a pas trop changé non plus. D'accord. Mais euh, je sais que, voilà, moi, j'ai beaucoup compté sur le Saint-Esprit, et euh, je sais que je me suis beaucoup plus rapprochée de la parole, pour comprendre la parole, et pour que la parole, en fait, euh, m'empêche d'avoir de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, toutes ces choses-là. Et, euh, et après aussi, j'en ai parlé. J'en ai parlé, et j'en ai parlé à certaines personnes, et ils m'ont dit, c'est vrai. Et j'ai vu des, des efforts, tout simplement. D'accord. OK. T'as vu des efforts euh oui, les personnes, au fait, c'est se c'est ça. Ok, gloire à Dieu, c'est bien. Moi, juste pour appuyer ce qu'elle a dit, Estelle, parce que tu as posé une question, qu'est-ce qui vous a permis de, de, de vous le rêver oui. Moi, c'est les promesses de Dieu, mais c'est aussi, en fait, la nouvelle responsable de GR que j'ai maintenant. En fait, elle m'a tellement encouragée. Elle en fait, je n'ai pas senti, en fait. Euh, comme elle a dit, des, un changement en fait de comportement envers moi, mm -hmm. et ça, c'est ça m'a tellement en fait rassuré. Ça m'a tellement genre encouragé à me dire que non, purée, elle me considère. Je vais pas yes. rester dans le fanfond de l'église, <rire> dans le fa... drôle. Non, non, mais un problème non, avec non, le, dans, de le Non, mais c'est vrai parce que j'ai l'impression que quand je suis père Angère, en fait, elle aime la gloire, t es, t es, elle aime non, la gloire. pas du tout. Non, mais t'es laissé au fan-fond et qu'on te considère plus. En fait, mais j'ai vu qu'en fait, quelqu'un croyait, mais tu veux la considération de la part de qui? Non, la, considé la considération de Dieu, oh. mais aussi la considération... Non, c'est important aussi d'avoir de la oui, considération ça. des personnes. Non, oui, c'est aussi important parce que ça t'encourage, en fait, à aller plus loin. Imagine, tu es là, tu es dans un gère, la, la personne ne te considère même pas. C'est chaud quand Et même. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi, mais c'est pour ça aussi qu'on a des leaders. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi, mais c'est aussi Avant, pour ça. tu dois croire en toi. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était important au fait de se baser sur la parole que Dieu t'a donnée. Exactement. <rire> mais c'est pour ça aussi qu'il y a des leaders au-dessus de nous qui sont là aussi pour nous encourager. Bon, tu vois si le leader, il te dit rien, tu dis « Oh !» Non, si le leader ne me dit rien, là. non. C'est fini pour moi. Non, non, non. non. Parce qu'il faut quand même savoir que voilà, on a le Saint-Esprit au-dedans de nous, que le Saint-Esprit est là et qu'il nous donne en fait un témoignage aussi intérieur qui dit aussi non, tu vas réussir, t'inquiète pas, tu vas réussir. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir un appui en fait, pour mm. t'aider en fait dans cette phase-là. Vous voyez ce que je veux ou pas Et certaines personnes sont différentes en fait. Certaines personnes ont besoin d'appui et mm -hmm. d'autres personnes n'ont pas forcément besoin d'appui. Vous voyez ce que je veux ou pas mm. Donc c'est important aussi d'avoir quelqu'un à côté qui t'encourage. Est-ce que tu as vécu la même chose que Estelle sur le point où tu étais un peu méprisée et tout ça Franchement, je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs des gens. Hein. Ah, toi, vraiment. tu n'as pas, pas prêté attention à ça quoi. Non, Ok, je... d'accord. Je... Ok, d'accord. Mais est-ce que, Estelle, après, tu as eu à parler avec ces personnes euh... Et, euh, pour expliquer un peu ton ressenti et tout ça pas toutes, hein. genre j'ai parlé avec des personnes avec qui... En fait, parce que bon, je vais aussi dire que moi, euh, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, de très euh, solitaire, c'est-à-dire je suis pas... Voilà, je suis un peu dans mon coin, etc. Donc même en ayant un GR, j'étais un peu dans mon coin. Mais ah. ça veut dire que je parlais avec un minimum de personnes et en fait, je suis partie ah. voir ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, j'ai vu un changement euh, par rapport... Euh... Après, forcément aussi, il faut aussi être... Euh, voilà, avoir du discernement sur le fait que, bah, elles bossent, ces personnes-là. Bon, Chacun bosse dans son domaine et dans son appel, mais voilà, ça prend du temps de gérer des brebis, ça prend du temps de faire des disciples. Exactement. Donc, aussi, c'est le. Bah, les personnes sont débordées, il faut pas en vouloir, mais plus dans le sens où euh, je sentais que. Euh, comment dire en fait, c'est simple, mais genre, vous voyez les petits bonjour, les ça va, des choses simples. On te considère. Je considération, ne c'est pas considération dans le sens où moi je respire qu'elle me dise bonjour ou pas. Mais j'ai vraiment vu le changement. J'ai vraiment vu le changement. Tu vois, mais c'est là où en fait on voit le changement que. En fait, c'est ça le problème. moi, je pense que quand tu vois le changement, c'est que la personne ne te considère plus en fait. Tu vois ce que je veux dire Non pas forcément parce que je te prends dans ce sens là. C'est pas d'un mauvais cœur. C'est juste que les personnes se rendent pas compte. Ah. Se rendre pas... Je vous promets que c'est. Mais après, il y, y a des, des personnes qui se rendent compte, hein. On sait pas, hein. Non, bon, Maëlys, vrai. vraiment. Elle a dit qu'après, il y a des gens qui se rendent compte, hein. Non, mais en fait, je, je, les je personnes sont différentes, il faut prendre ça en compte, hein. Non, mais, mais je pense juste que, que, que tu n'es plus mauvais. dans le milieu, donc du coup. Exactement. Et même, même c'est. Bon... C'est plus le, les mêmes sujets de conversation, on va dire. Et ça, c'est un peu normal. C'est ça, oui, mais c'est ça. Mais en fait, il faut comprendre que chacun. Et à son rythme. Et en fait, ne, enfin, restreindre par exemple les sujets de conversation, sont ou pas, ça écarte d'autres personnes. Comment vous voulez demander à quelqu'un d'être dans une communion fraternelle La personne est là. Personne la calcule. La Aïe. personne, on parle que GR, GR, gère. La personne vient de perdre son gère. Vous n'avez pas l'impression que ça peut la, la, blesser Ça peut. Vous pouvez juste en fait par l'inclure en fait. Vous voyez un peu Moi je considère, voilà, l'inclure. Moi j'appelle ah, oui, ça, ça considération. En fait. <rire> non, c'est de la non, considération. Oui, si tu dis c'est que c'est la considération, non, là Enfin ouais, moi je vais vraiment dans le... Je vais, je vais nuancer. Je suis d'accord avec Estelle dans le sens où euh, il faut faire attention, euh, ne pas écarter les personnes qui ont perdu des responsabilités, leur oui. manifester de l'amour et tout, euh, parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais ça, ça peut blesser. Euh, voilà, donc c'est aussi de notre part de, de, faire, de faire attention à ces personnes, euh, de différencier les sujets de conversation et tout. Mais j'ai aussi envie de dire, c'est aussi de la responsabilité de la personne qui a perdu ses responsabilités. De manifester aussi de l'amour. Envers euh, les autres. Euh, yes. Envers les autres, oui. Yes. Euh, on a ce, ce, ce, ces versets de 1 Corinthiens 13 qu'on yes. connaît tous. J'aimerais vraiment en avoir la révélation pour vraiment le manifester. Mais, parce que je sais que je ne le manifeste pas toujours forcément. Mais euh, on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est ça. Yes. Exactement. Donc on pourrait aussi, nous, de notre côté, euh, on a perdu nos responsabilités, faire cet effort-là. Euh, de Même si la personne. Ne nous calcule pas. Toi, mm -hmm. yes. tu calcules la personne. Je calcule la personne. Ah, tu calcules. Je vais la saluer. Yes. Je vais la saluer. Après, ça dépend de comment elle va réagir. Mm -hmm. Si je vais tout, toujours la saluer, mais finalement elle continue à ne pas me Surprend calculer. Surprends la personne yeah. par ta bonté. <rire> Alléluia. Moi, ben oui, voilà. enfin, je sais que je l'ai fait. J'essaie de dire bonjour. Après, comme j'ai dit aussi, il faut aussi par rapport à son caractère. Ouais, c'est ça aussi. qui. Mais c'est vrai que ça va dans les deux sens. Hein. Je dis pas « bon, tu n'as plus de GR, c'est bon ». Parce qu'en faut... plus, tu dis « moi, je, je suis quelqu'un de très oui. solitaire, je suis très dans mon coin ». Peut-être que même les gens, en vrai, tu donnais pas envie. Oui. Genre, non, je, mais j'en je, je, avais discuté avec <rire> de loin, certains, c'était plus… Euh... Je vois la personne, elle est dans son coin et tout, elle veut parler à personne. Ben, oui, moi, mais regardez, tout, envie regardez, t t dans vrai, ton coin. Ça. Mais ça veut dire, okay maintenant, ok, maintenant, je vais parler de quelque <rire> là, chose. Maintenant, moi, je ah, suis sauvée. Là, euh, non, mais parce, qu parce qu'en soi, moi, je, je connais même, honnêtement, je connais des personnes qui sont retournées dans le monde à cause de ça. Oui, et moi, vrai. ça me fait de la peine, en fait. Parce que si tu n'as pas la grâce... Moi, j'ai eu la grâce d'être quand même proche de mes leaders, et ça m'a fait du bien, en fait, de discuter de ça avec eux, etc. Mais si tu n'as pas la grâce d'être proche de tes leaders, si tu n'oses pas, si pas, tu peux non, partir. Vrai, et vous imaginez une personne qui retourne dans le monde juste pour ça alors voilà. qu'en vrai, c'est un effort qu'on doit faire et c'est quelque chose qu'il faut en parler pour que ça puisse changer. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais au fait que moi, ce que j'essaie de, de, de faire comprendre, même aux personnes qui nous regardent, c'est que à un moment donné, même lorsque toi-même, tu sais qu'il y a un travail à faire avec Bien ton sûr. caractère, au fait, tu ne peux pas tout mettre sur les autres. Non, je ne mets pas du tout tout sur les autres. Ah, mais c'est juste adieu. que, regarde, moi, j'ai une question là, tu disais que, parce que, euh, bah, moi, je suis un peu, par exemple, dans mon coin, après, je prends mon exemple, mais, voilà, oui, vous voyez... Oui, pour les autres, oui, ça, ça. ça pourrait être ça, ça pourrait être quelqu'un qui est oui, vraiment non, mal, vois. et du coup, qui n'ose pas. Mais si tu sais qu'en toi, tu dois travailler euh, euh, ton caractère, tu oui. sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, au fait, tu ne peux pas accuser les autres. Parce oui, que mais les dans autres, le sens quoi, où, en regarde, au lieu que ça soit des réactions, c'est... Bon. Oui, mais regarde, ça là, actions, es en train de veut dire qu'en en gros, en fait, regarde. Là, parce que moi, je suis sauvé, parce que je suis en Christ, parce que je suis dans l'Église, les gens n'ont les... plus l'effort de faire en mode de manifester de l'amour. Mais si j'étais une personne à Châtelet à évangéliser, j'étais seule dans mon coin, j'avais le même caractère, elle serait venue. Dans le sens où, pourquoi, en fait, que tu viens que quand tu as un intérêt, que quand tu sais pourquoi C'est en fait, c'est ça. Moi, je dis juste que que je sois sauvée, que j'ai un, un GR ou pas, manifester de l'amour. C'est juste ça en fait que je reproche. Après, bien sûr que dans les deux sens, dans il le faut deux que... Sens, oui, bien important. sûr, je suis d'accord. Mais je sais que euh, dans le monde, quand je suis arrivée à l'église, par exemple, j'étais dans mon coin, j'étais... Tout le monde venait, après c'est différent, t'es nouvelle, etc., et pourquoi là, ça change alors que tu es la même enfant, en fait, de Dieu mmh. que... Je ne sais, si, sais pas si vous voyez oui, un oui, on peu. Comprend. on comprend. C'est juste que ça serait vraiment sur... Euh, ouais. Après, moi, dans je... le deux sens, il faut manifester de l'amour. Yes, dans le deux sens. Yes. Et si on sait qu'on on a des choses à travailler dans notre caractère, il faut le travailler. Parce yes. que même ouais. ça, au fait, ça peut repousser beaucoup de personnes. Mmh. Et mmh. Quand on est, surtout quand on est dans cette situation-là, au fait... On n'est plus euh, comment comment je peux dire au fait on, on réfléchit mais selon nos émotions aussi yes. parce que ouais. voilà ça les, ça. les émotions ouais. il y a les sentiments en fait qui sont impliqués donc on, on au fait c'est pas on n'est pas comment on dit déjà ah, le... euh, neutre n non c'est pas ça mais bon bref mais en tout cas <rire> amen amen. Amen. Donc, amen amen donc moi je pense que ça serait important Lorsqu'on est dans cette situation-là, aussi euh, demander au Seigneur, au fait, l'esprit de discernement. Yes. Pour voir véritablement, au fait, parce que là, on parle carrément, pour moi, c'est un jugement. Mmh. Lorsque tu vois les autres et tu te dis « bon, peut-être qu'ils ont changé parce qu'il y a ceci, parce qu'il mmh. y a cela », peut-être que c'est juste tes émotions qui sont en train de parler. Je ne, dis, oui. je ne dis pas que c'était ton yes. cas, <rire> mais au fait, j'essaye vraiment de, mm -hmm. de, de le voir dans le deux sens et me dire qu'au fait, ça pourrait être aussi toi, ta yes. façon de mm -hmm. voir les choses parce que tu es blessé, parce yes, que tu es yes. offensé mm -hmm. et parce que ben, c'est logique au fait que les, que les gens qui, qui étaient avec toi auparavant mm -hmm. ne puissent pas avoir les mêmes discussions parce que... Yes. Oh, tu n'as plus GR, yes. c'est une réalité, mm -hmm. au fait. C est, c est... Moi, je suis désolée, mm -hmm. mais c'est une réalité qui fait qu'aujourd'hui, si je dois parler de GR, si je dois parler de Bréby, désolée. Euh, mm -hmm je ne pourrais pas aborder le, le, ce sujet-là de la même manière que j'aurais pu le faire auparavant avec toi, mm -hmm. parce que tu n'as plus de GR. Yes. Mais oui, c'est vrai qu'il faut continuer à manifester de l'amour. Yes. Ah, euh, juste pour ah, un peu rebondir, okay. juste pour repondir un petit peu... On n'avait pas parlé de avait... depuis, hein. Ouais, ouais, bah, Je vais te débattre. Je vais te débattre. Moi, je n'ai pas perdu de GR mais j'ai entendu du coup vos témoignages et euh, en fait on comprend même à travers tout ça que en fait ce sont des facteurs qui peuvent justement amener l'échec à un point de vue négatif ça. alors que perdre une responsabilité c'est pas forcément autant négatif que ça en fait parce que si tu as perdu une, une responsabilité, c'est que peut-être il y avait quelque chose justement mmh, à travailler au-dedans mmh, yes, de toi. Et des ça. fois, justement, en fait, on parle de bah, tout ce qui est émotion, etc., du caractère, on ne va pas forcément comprendre en fait, le choix de, du leader de te retirer quelque chose, ou euh, de ne pas avoir de responsabilité, mais en fait, j'aimerais juste tout simplement dire que tout concours au bien de ceux qui aiment Amen. Dieu. Donc, ça veut dire ça, que si ça. tu n'as plus de responsabilité, c'est que, mmh. voilà, c'est... Parce que, voilà, le leader, il a vu quelque chose que tu devais travailler, yes. que tu devais... Et c'est même pour toi, en fait, pour te protéger, même pour la oui. suite, parce que, qui sait que si tu continue comme ça, peut-être que bah, plus tard, en fait, tu, plus tu avances, bah, plus bah, tu vas te prendre C'est ça aussi, faire confiance oui. au leader, en vrai. Hein, C'est ça conscience. aussi, faire confiance au leader. Et d'ailleurs, toujours dans le but de vous aider, toujours dans le but de pouvoir vous donner véritablement de réponses, nous sommes allés dans les rues de Paris, nous mmh. avons rencontré des Parisiens et euh, nous leur avons posé la question de savoir c'était quoi pour eux d'échec. Et ça va être juste après. Mais euh, oui, Maélise. Mais même euh, pour répondre euh, à ce que tu viens de dire, comme je l'ai dit dans mon témoignage, prenez ça vraiment comme euh, un temps en fait, où Dieu va vous travailler. Yeah, en fait, travailler ça. Euh, votre caractère, travailler sur quoi vous êtes tombé, mourir à vous-même, pour ah, mieux mais... remonter. D'accord. Donc, il euh, ne faut pas prendre ça comme un échec, mais vraiment euh, prendre ça comme euh, un temps de, de travail. En fait. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le prends un temps de travail et auto, autant... Euh, Autant voulu par Dieu, ben Dieu fera Amen. les choses. Hein, pas besoin mm -hmm. d'être yes. pressé. Euh, Dieu, ce fait, Dieu sait ce qu'il fait dans votre destinée. Amen. Hein. Après, euh, Gloire à Dieu. Amen. Et moi, ce que j'aime, en tout cas, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, dans ce genre de situation, il y a une seule chose qui te qualifie, c'est ton cœur. Si ton cœur, il n'est pas bon, yes. Tu vas continuer à te disqualifier en vrai. Parce que comme Rebecca pouvait le dire, ou même encore Maëlys, c'est le temps où Dieu prend le soin de travailler quelque chose qui n'allait pas. Mmh. C'est vraiment le temps où euh, le Seigneur nous permet même aussi de nous connaître nous-mêmes. Parce que c'est dans des moments comme ça, dans des moments difficiles, qu'on apprend à connaître un peu. Au fait, on, on a en face de nous nos limites. On sait que là, euh, dans cette situation-là, je sais qu'il y a telle chose au fait... Que, que, que je ne supporte pas. Je sais que je peux facilement sortir. Au fait, le Seigneur prend le temps de travailler quelque chose en nous. Et, et c'est pourquoi c'est important, en fait, de garder ton cœur. On va même le voir avec David. Parce que la plupart de personnes vont dire que mais David, vraiment, euh, voilà, il a tué, tout ça, mais c'est pas possible. Lui, c'est vraiment l'échec total. Yes. Mais on va voir plus tard qu'il avait tellement un cœur repentant au point où yes. Dieu va dire qu'il est l'homme selon son cœur. Yes. Et c'est tellement important pour vous de garder ce cœur d'enfant mmh, yes. et de se dire, Seigneur, ok, d'accord, la situation, elle est comme telle, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre Le mmh. plus important dans ce genre de moment, c'est de chercher à savoir c'est quoi la la volonté de Dieu » parfaite, en tout cas, dans mm. cette situation-là. Toujours, moi, je pense que même lorsqu'on tombe comme ça, il y a toujours la gloire de Dieu qui est cachée quelque yeah, part. Is, yeah. Et au fait, c'est de notre responsabilité d'aller chercher, au fait, cette gloire. Comment on va chercher cette mm. gloire Au fait, c'est en se relevant. Yes. Au fait, c'est quand tu décides de ne de pas rester là, comme Maëlys disait, hein, moi, je ne je, voilà, je me suis pas contentée voilà, du fait d'avoir perdu mon mm. GR. Je me suis dit, non, là, je vais aller impacter dans ma yes. famille. Au fait, tu ne croises pas les bras, tu ne restes pas en position d'échec mais tu te relèves véritablement Alléluia. au fait pour aller conquérir ce qu'il y a devant yes. wow. toi parce Amen. que ce qui est sûr c'est que dieu a prévu quelque chose ça c'est sûr Exactement. parce que dieu n'a pas mis un point au fait ce, ce temps là c'est l'échec doit être un temps d'apprentissage mais yes. aussi euh, au fait tu dois te dire en, en ce moment là que dieu travaille quelque chose en moi mm -hmm. qui va faire en sorte que je sois la meilleure version de yes, moi-même. Yes, yes, yes, yes. La meilleure version de yes, moi-même. Et c'est ça que, les, que, que Dieu veut. Et c'est ça même que les gens veulent en, en vrai. On, on peut, on, yes. si, si je peux le dire comme ça. Donc, se dire, là, je ne veux pas baisser les bras, je ne veux pas me laisser abattre, mm. mais je vais aller chercher au fait yes. que Dieu mm. est en train de, de faire au-dedans de moi mm. et qu'est-ce yes, qu'il yes, attend de yes. moi yes. C'est ça, parce que lorsqu'on est dans ce genre de moment, on attend de Dieu. On attend de Dieu, on dit « Seigneur, qu qu'est-ce qu qui va se passer ?» Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir « Qu'est-ce que Dieu attend de moi pendant ce wow, temps où je yes. suis peut-être pour les autres, j'ai yes. peut-être échoué yes. »« Qu'est-ce que Dieu attend de moi wow. Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance. » Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance Dieu attend de toi que tu restes focalisé Dieu attend de toi que tu restes spirituel, yes. Dieu attend de toi que tu restes une femme de prière mmh. un homme de Allez, foi là, ouais. Dieu attend de toi une fidélité yes. dans ce temps d'échec Dieu attend de toi une fidélité et c'est ça même au fait de la fidélité avec ton cœur, c'est ça qui va au fait te positionner c'est même par ça. rapport à ce que tu dis en fait c'est même là où tu tombes en fait ne t'éloigne pas Mm. Ne fais que de te rapprocher. Yes. Va au GR. Va yes. aux réunions. Fais toutes les sorties que tu peux faire parce que mmh. c'est là aussi où tu vas aller puiser en fait la source. C'est là en fait où tu vas aller en fait puiser en fait encore plus de passion en fait. Donc mmh. ne reste pas à terre mais va dans des endroits en fait où tu pourras encore être plus motivé en fait. Yes. C'est pour ça que j'aimais vraiment yes. encourager une personne. Ne reste pas à terre mais va là mmh. où vraiment il y a les enseignements. Va là où voilà tu vas avoir le feu. Ok. Amen. Amen. Moi je relève vraiment un point important euh, dans tout ce que vous avez dit. C'est le fait d'avoir une relation avec Dieu. Yes. Yes. Parce que j'ai perdu des responsabilité, ok mais je n'ai pas perdu ma relation ça. avec Dieu et wow. c'est ce qui pousse certaines personnes à retrograder parce qu'elles yes. sont Amen. dans l'activisme elles yes. servent wow. et tout mais elles n'ont pas cette relation avec ça. Dieu qui fait que même en perdant des responsabilités, wow. ben, je garde ces temps de prière, je garde ces temps d'intimité avec Dieu, avec Dieu, je suis construite en Dieu en fait, wow. c'est vraiment important de, de chérir cette relation ça, et de la garder c'est le plus important oui. c'est le plus important ah, hein, yes. et vraiment oui yes. Rebecca tu voulais rajouter yes. quelque chose <rire> Oui, en fait, je voulais se rajouter, tu as parlé tout à l'heure en fait, de David. Et j'aime beaucoup cet exemple-là, parce qu'en fait, David, il avait échoué aux yeux des hommes, mais il, avait, il était qualifié, en fait, tout simplement, wow. aux yeux de Dieu. Et pourtant, il n'était pas tout de suite devenu roi, hein. c'est-à-dire qu'il faisait quelque chose, il, faisait, il avait des choses, il avait déjà, en fait, cette base-là avant qu'il soit établi roi. Yes. Pour dire quoi, tout simplement, qu'en en fait... Euh, la base, en fait, c'est ta relation que tu as yes, avec même. Dieu. La ça. base, c'est ta relation que tu as. C'est-à-dire que peu importe, même si tu as des re responsabilités ou pas, il y a ta relation C'est ça. et ça ça ne doit pas changer en fait c'est pas parce que tu as une responsabilité ou que tu ne l'as pas que ta relation doit défaillir ou que mm -hmm. voilà, tu mm -hmm. ne dois wow. plus euh, prier ou quoi que ce soit pourquoi Parce yes. que c'est la base de tout yes. c'est la base de tout véritablement moi ce que j'ai vraiment compris hein, c'est que même lorsqu'on dit la, le, dans, la, dans, la, dans la parole euh, au commencement était la parole c'est yes. vraiment au commencement était Dieu yes. c'est à dire yes. au commencement il n'y avait que moi et lui yes. au ça. Commencement, avant, avant, avant qu'il y avait la responsabilité mm -hmm. de Jér avant qu'il y avait toutes ces choses là Au commencement c'est ça c'est tout. tout et c'est tout et c'est qui doit continuer même ensuite ça. Hein, la suite en fait exactement wow. c'est vraiment ça donc euh, en tout cas j'espère que par rapport à ça vous avez compris euh, faites confiance au Seigneur Amen. faites confiance faites confiance au Seigneur en fait ça me rappelle l'histoire de Moïse hmm. parce que Moïse va quand même le, non, mais, non, mais Moïse, ah, Moïse, on lui dit: non, parle au rocher. Moïse dit: oh, oh, oh, oh. non, le peuple là, vraiment, ils m'ont fatigué. Il va, il va carrément faire le contraire de ce que yes. Dieu lui demande. Mais ce que j'aime, c'est que même après la mort de Moïse, wow. Dieu continue à dire: mon serviteur. Ça. Wow, my God! Yes. Ça, au fait, wow. non, non, non, non, pour moi, les gens diront peut-être que c'est un échec ou je ne sais pas moi quoi. Pour moi, c'est un temps où Dieu prend le soin de travailler wow, quelque chose. C'est vrai. Et et ce que j'aime dans, dans, dans cette histoire avec Moïse, et même j'ai eu la grâce d'être enseignée par rapport à Josué, et on voit qu'au fait, on ne peut pas aller à Canaan avec la mentalité d'Égypte. Wow, ce n'est pas possible. Yes, C'est que pour que Dieu puisse t'élever à un moment donné, s'il y a des choses qui ne vont pas ça, avec Canaan, wow. il va travailler. Il va travailler et parfois, ça, ça prendra le temps que ça va prendre. Mais mm -hmm. fais, confiance à, fais confiance au Seigneur. Yes. Parce que lorsque Dieu promet une chose... Il la réalise. Ah, si tu vas là-bas, là, sans travail, wow. tu vas Il là-bas. Mais oui, mais il exactement, va mourir <rire> <Tu vas rire> mourir. exactement, Donc, exactement, <rire> parce que aujourd'hui, non, il faut quand même mais le dire, ça. parce que tout le monde veut des responsabilités, mais des responsabilités au fait. Oh mon Dieu, on <rire> ne donne pas des responsabilités à une personne qui n'est pas formée. Wow, Moi, je suis désolée. Yes, vrai. On ne peut pas donner des responsabilités en sachant qu'au fait, cette personne va mourir là-bas. C'est comme si tu prenais trop une bon. personne... Ben oui, Dieu est je trop bon. C'est comme oui. si tu prends une personne lambda comme ça et puis mm -hmm. tu le prends, tu dis, écoute, je te donne une arme après tu vas aller en guerre. Mais il va mourir. Mm, yes. Il va mourir et ce n'est pas possible. Dieu nous aime tellement mm. qu'il ne peut pas t'envoyer comme ça en disant yes, allez, vas-y, il va mourir. Non, non, non, non. Dieu prend le soin. Au fait, de te travailler, de travailler le potentiel qui est au-dedans de toi Alléluia, pour que lorsqu'il yes, va yes. t'envoyer aux yeux des gens qu'on dise « Waouh » Lui-là, il a Dieu. Mm. <rire> bon, il yes, faut yes, quand même yes, savoir yes, que wow. Dieu ne prend pas aussi des personnes parfaites. Il que... les travaille aussi au cours de route. En cours Amen. de route aussi, il les travaille. Gloire à Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait, parfait. Okay? <rire> Élise, Dieu va te travailler. là, elle, <rire> elle règle ses comptes, là. Oh, <rire> <quand même. rire> Gloire à Dieu. <rire> Est-ce euh... qu'on peut juste, du coup, avoir les avis des Parisiens parce yes. que les parisiens hein, on, veut on veut savoir vous entendre donc je laisse notre régie faire son travail Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez merveilleusement bien. Alors, je reviens pour un micro trottoir. C'est vrai, ça fait longtemps, mais je suis de retour. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler hmm, De l'échec. L'échec, peut-être scolairement parlant, professionnellement parlant, même dans l'entrepreneuriat. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Soyez aux aguets, c'est maintenant. T'as pas la même, t'as pas la même. Bonjour, je suis avec qui Bonjour, euh, je m'appelle Xenia Ok, Ksenia. Je vous le prénom. Rodney. Sophia. Lou. Et Juliette. OK. Est-ce que tu as déjà connu l'échec dans le milieu à l'école, dans le milieu du travail, l'entrepreneuriat Bah alors moi je pense qu'il y a des gens qui appellent ça l'échec enfin pour moi pas vraiment parce que ça m'a permis d'avancer sur d'autres choses même si oui au niveau scolaire, j'ai pas forcément réussi, on va dire dans le sens où je me suis arrêtée au bac et toutes les études que j'ai fait après euh, bah je les ai arrêtées quoi. Euh, ouais, au niveau de l'école j'ai déjà redoublé une fois mon année scolaire. Euh, non du tout. Euh, non, enfin, pas spécialement. Non. Alors moi, personnellement, oui. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que coup, tu, es, tu, es, tu es, as bah, parvenu à arrêter les, les études juste après le bac Bah, je savais, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, et euh, j'ai voulu tenter euh, plusieurs écoles dans différents domaines, et euh, bah, ça m'a pas plu. Okay, est-ce que tu peux nous expliquer à peu près qu'est-ce qui a fait que tu as redoublé euh, c'était période de Covid, donc euh, c'était plein de cours à distance, J'allais pas forcément, donc ça fait qu'il y avait un relâchement dans mon travail et que euh, j'ai redoublé mon année en voiture. Du coup, euh, selon toi, qu'est-ce qui peut amener à l'échec euh, bah, Choisir par exemple une mauvaise spécialité et pas réussir dans ce qu'on a choisi du coup. Je pense le manque de motivation, euh, peut-être manque d'objectifs, euh, par exemple, euh, ouais, ils se fixent un objectif, mais au final, euh, ils n'arrivent pas à l'atteindre, donc euh, voilà. Okay, Qu'est-ce qui a fait que tu avais un bon mental quand tu as redoublé est -ce que, Comment tu te sentais fait quand tu as redoublé Franchement au début euh, assez mal. Parce que c'était un échec en vrai. Quand tu redoubles, mmh. euh, c'est toujours dit dans notre vie, euh, jamais redoubler. Donc au final ça m'a fait chier un peu. Mais après euh, je ne me suis pas laissé abattre. Et ça m'a permis, euh, quand j'ai refait mon année, bah, du coup comme j'avais déjà validé des matières, ça m'a permis de faire autre chose et de couvrir plein de choses à faire, de nouvelles passions, et ça m'a ouvert d'autres portes, on va dire. Ok, du coup, est-ce que tu peux raconter rapidement, brièvement, un peu comment c'est s'est passé, comment t'as vécu l'échec et tout ça Alors, j'ai assez mal vécu l'échec, étant donné que je suis dans une famille quand même qui compte beaucoup sur la réussite. Mmh. Et euh, en fait, comme étant donné que c'était principalement ma faute, la procrastination et tout, euh, bah, je m'en suis énormément voulu. Mais aujourd'hui, je m'en sors mieux. J'arrive à bosser, caler mon temps. Donc euh, aujourd'hui, oui, on peut dire que je suis en réussite, mais j'ai eu vraiment des périodes assez dures où, du coup, j'avais plus aucune confiance en moi, en fait, et je remettais toutes mes compétences en toutes. Comment t'as fait pour te, pour te relever, du coup, pour ne pas être dans ce mood-là, à ressasser le, le passé, à ressasser le, le, le redoublement que, que tu as vécu, en fait Bah, Je me suis intéressée à d'autres choses. Je me suis ouvert, euh, commencé à parler à de nouvelles personnes, j'avais plus de temps, donc j'ai fait forcément plus de choses qui ne me laissaient pas le temps de faire quand j'étais... Euh en temps plein en cours et voilà tout simplement. Euh, je pense mon entourage, j'y suis aussi bien m'entourée et c'est bête mais quand en fait tu te retrouves entouré avec des gens qui bossent pas spécialement et tout, t'as pas envie de... Ouais, De te forcer, en fait, tu as envie de rentrer dans le monde mmh. et en fait, changer aussi son entourage, changer de groupe de père avec des personnes beaucoup plus investies et tout. Mmh. Bah euh, voilà, en fait, tu as envie de bosser parce que les gens, en fait, te mènent vers le haut. Et là, actuellement, tu as trouvé une autre alternative qui fait que, du coup, tu as, as trouvé ce qui te plaît où tu peux t'épanouir et même en même temps trouver de quoi bah, se venir à tes besoins. Oui, bien sûr, bah maintenant, je travaille parce que je me suis rendu compte que le monde du travail, ça me correspondait plus que l'école. Du coup, je travaille dans un restaurant. D'accord, ok. Et là, du coup, tu t'y plais, tout se passe bien, la réussite est là, quoi. Bah, de base, je pas la restauration non plus, mais là je m'y plais parce que c'est particulier, c'est une ambiance assez spéciale, on va dire, c'est assez familial et moi je suis très contact humain, il faut que je m'entende bien avec avec mon équipe et pour l'instant c'est ce qui se passe, donc même si j'aime pas forcément la restauration, tant que l'ambiance elle est là, moi je suis heureuse. quoi. Un conseil pour les patients qui nous regardent, pour qu'ils puissent ne pas rester dans l'échec, mais plutôt avancer et ne pas ressasser cet échec là il bah, faut s'ouvrir au monde. Il y a plein d'opportunités. Un échec, ce n'est pas, for pas forcément une fatalité. Si, si tu as un échec et tu restes par terre, bah, ce sera toi qui resteras par terre tout seul. Si tu ne te relèves pas, bah, personne ne va te relever. Et En la vie, ça va vite. Hein. Chacun a sa vie. Et si toi, tu ne prends pas en main ta propre vie, personne ne va le faire à ta place. D'accord. Merci beaucoup, retenez. Moi je dis qu'il faut jamais baisser les bras, donc c'est ce que j'ai fait et que euh, c'est pas parce qu'on a échoué une fois, deux fois, trois fois, même dix fois que c'est fini quoi. Donc je pense que tout le monde a une voix euh, quelque part, euh, tout le monde a... Il y a... Il y a... Pour moi, il y a un travail qui correspond pour tout le monde. Donc euh, on peut trouver, euh, même si ce n'est pas forcément ce qu'on voulait de base, je pense que si on ne baisse pas les bras, on va trouver. Ne vous dé démotivez pas, pardon. et, euh, et puis euh, tout le monde pourrait un peu réussir dans la vie. Donc voilà. Merci Sophia Bye. Bah, qu'il ne faut pas avoir de confiance en soi et que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas dans un domaine qu'on est voué à l'échec partout et qu'il faut se faire confiance et, euh, et s'écouter, voilà. Et pas de, surtout, pas avoir de confiance en soi. Et très bien, et toi Il ne euh, bah, faut pas douter de soi parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même très important que si ce n'est pas parce que tu arrives par exemple dans une filière générale, tu n'arrives pas, il y aura beaucoup d'autres filières comme technologique et tout que où tu trouveras clairement une passion. Il ne faut pas dire que c'est parce que tu rentres dans un moule où les gens sentent qu'il y en a d'autres qui ne sont pas accessibles. Je pense qu'il faut ouvrir son, sa vision et euh, y foncer. D'accord, très bien. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci. Au revoir. Waouh, guys. Je crois que la reprise, là c'est un peu compliqué. Mais ça va quand même, parce qu'on a galéré à trouver des personnes. Mais c'était quand même un micro contre toi qui était assez cool parce qu'on a des réponses pertinentes, des personnes qui ont été agréables. Et franchement, c'est agréable quand même de parler avec des personnes pour avoir un peu des témoignages et tout par rapport au milieu scolaire, au milieu professionnel, au milieu plutôt entrepreneuriat. En tout cas, c'était génial. Je vous dis à tout de suite sur le plateau de Push Me Up. Merci beaucoup, Aurélie. Merci en tout cas pour cette rubrique. Alors, l'échec scolaire, c'est quelque chose. L'échec scolaire où les personnes, carrément, ils n'ont plus d'estime de soi. Euh, C'est terrible. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça Vous avez vécu ça, l'échec scolaire oui. Moi, j'ai failli, au fait, redoubler. Mais euh, gloire à Dieu, je suis trop intelligente. Allez, ah, non. Mais... Donc, nous, il est bêtes. hein Nous qui avons redoublé, mais là, là, qui on est Ceux qui bêtes. ont redoublé, là. Non, ceux non, qui ont non, redoublé, il faut <rire> rigoler. Ok, moi, j'ai déjà redoublé. Après, je ne vois pas ça comme un échec scolaire. Bon, j'ai redoublé le CP, mais c'était pour des raisons, d'accord? Donc, euh, attention. Hein? Non, parce qu'en fait, euh, moi, j'étais en famille d'accueil. Et en fait, je changeais tout le temps d'école, en fait, même avec euh, ma maman, c'était compliqué, elle ne nous amenait pas trop à l'école, et du coup, ça fait que quand je suis arrivée au CP, en fait, j'étais tellement timide et je ne parlais pas, en fait, qu'en fait, ben, ils m'ont fait redoubler. Ah oui Mais ce n'est pas pour raison que je n'étais pas... Après, là, euh, en avançant, je ben, j'ai jamais redoublé, mais les personnes qui ont redoublé, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave, hein. ce n'est pas grave. Hein. grave hein. Oui, moi, j'ai redoublé aussi, mais... <rire> elle était là depuis tout à l'heure, elle était là et tout, elle écoutait, parce qu'elle savait que c'était son cas, elle oui mais elle <rire> C'est pas pour des raisons... Enfin, moi j'ai redoublé quand je suis arrivée en France. Euh, j'ai dû refaire ma deuxième année à l'université oh. et pour moi franchement c'était un échec parce que oh. je n'avais jamais redoublé j'étais toujours dans la liste de, dans la tête de, de classe et tout et donc de refaire une année pour moi c'était trop trop trop compliqué c'était trop compliqué mais au fait de refaire échec. pourquoi parce que tu as échoué ou bien parce que non, par rapport pas... à ton niveau il fallait faire un truc alors il faut savoir que quand on arrive en france et qu'on a étudié à l'extérieur à l'étranger oui. euh, généralement ils, fait, ils font plutôt une validation euh, des, des, des diplômes par rapport au, au niveau par rapport aux matières que tu as faite et donc du coup moi j'avais eu une inscription en deuxième année au lieu d'avoir une inscription en troisième année. D'accord et ouais. pour toi c'était vraiment une oui, catastrophe. Oui c'était un échec pour moi, c'était difficile d'aller en cours parce que pour moi il fallait que je fasse absolument la troisième année mais okay. heureusement que j'ai fait cette année parce que ça m'a permis de pouvoir avoir les bases en fait wow, sur le droit, yes. euh, ouais. le droit constitutionnel, le droit civil et tout, c'est des ah, choses droit, que je n'avais jamais faites. <rire> le droit, ouais, le droit administratif et ça m'a permis de pouvoir aimer cette matière-là et aujourd'hui je m'en sers. Donc wow, finalement, c'était une bonne chose de refaire. C'est une bonne cette chose euh, finalement, c'est ce pas ce n'est oui. pas vraiment un échec. Non, mais sur le coup, c'était un échec. Ah, yes. OK. Wow. Ouais. Toujours chercher ce qui se cache derrière, c'est ça. C'est important. Bah, Quelqu'un d'autre Moi du coup, euh, bon, je sais pas si je peux considérer ça vraiment comme un échec ou pas, mais euh, en fait, moi j'étais enfin je suis en pleine euh, réorientation scolaire, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est vrai que moi, bah, j'avais pour but, euh, j'avais mon diplôme, j'ai eu mon diplôme en juin dernier, de me réorienter dans mes études à l'université pour faire autre chose euh, dès la rentrée de septembre. Et euh, bah, il s'avère que bah, j'ai pas eu d'université. Et sur le coup, en fait, je l'ai pris comme un échec parce que j'avais, on va dire que bon, j'étais quand même une personne qui avait quand même assez de fierté. Moi, je voulais tout enchaîner, c'est-à-dire, moi, il n'y a pas de pause, y a mmh, pas de, yes. euh, je prends une année sympathique, ça c'était pas dans mon terme, vraiment. Je... <rire> Désolée. Qu'est-ce qui se passe <rire> On l'a perdu. Regarde <rire> nous Voilà. Ah mais tu <rire> sais, ah ah, euh, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que des fois, en fait, les gens, ils ont peur, ils ont peur, en fait, de, de, de perdre du temps, en fait. Et moi, je sais que pour ma part. En fait, je pourrais pas me réorienter, parce que bon, je sais déjà que la formation dans laquelle je suis, c'est Dieu qui m'envoie dedans, ça je suis, très, je suis sûre, mais en fait, j'avais l'impression que si je serais dans une autre formation, en fait, j'aurais peur de, pas peur, mais en fait, j'ai l'impression que se réorienter, enfin, je n'aurais pas la, comment expliquer ça mais euh, en fait des fois les gens ils ont l'impression de perdre du temps en fait ils préfèrent en fait finir l'année finir le l'étude en fait ce qu'ils sont en train de faire la formation qu'ils sont en train de faire au lieu de changer en fait parce que moi personnellement j'ai l'impression qu'on qu perd du temps en fait mmh, yes. bon après euh, je, je sais pas votre avis vous oui, bah, non, on perd pas du suis... temps enfin on apprend de nouvelles choses enfin tu te réoriente ouais. tu apprends de nouvelles choses euh, tu tu apprends de nouvelles compétences, voilà quoi. Et puis, euh, il ne faut vraiment pas se dire, moi j'enseigne aujourd'hui, et je vois euh, certains parents en fait qui peuvent... C'est vrai euh... que toi tu es dans ce milieu-là. oui, oui, et tu rencontres au fait voilà, des jeunes qui, exactement, euh, qui sont dans okay. cette situation là et il y a beaucoup de parents qui peuvent mettre la pression au, à leurs enfants par rapport à l'échec par rapport au fait Vraiment. de redoubler une ah classe oui, et tout ah parfois les enfants ne sont simplement pas dans la voie qu'ils devraient suivre wow. eh ben, c'est un peu normal que ça arrive et donc du coup euh, il faut avoir aussi cette maturité de se dire que l'enfant a le droit de, re, de reprendre une classe, l'enfant a le droit de changer d'orientation, mmh. ça peut perdre une année mais vaut mieux perdre cette année là ça, que de, je... faire de, de valider un diplôme qui ne nous correspond pas et finalement perdre des années après en fait. Et après des échecs comme ça, comment on garde espoir Alors, comment, comment on reste focalisé hmm. Focalisé en tout cas sur la réussite et non sur l'échec. Comment on fait bah, Je pense regarder aussi sur du long terme parce que peut-être que oui, si tu t'arrêtes là tout de suite, tu voilà, es, es, es dans l'échec selon toi et tout, mais plus voir sur du long terme, dans le sens où euh, cette, euh, cette césure ou peut-être le fait d'avoir perdu une année, en fait, vont, va te permettre en fait, de, comme bah, toi, tu l'as pu le vivre, ça a pu consolider en fait, tes compétences dans certains domaines et sur du long terme, bah, là, tu arrives à t'en servir. Mais si tu n'aurais pas vécu ça, bah, plus tard, en fait, tu en aurais, en fait, aurais eu des conséquences plus tard. Donc, voir en fait que là, ça te permet de pouvoir te poser, vraiment acquérir tout ce que tu as à acquérir et c'est des choses que tu n'auras pas à faire plus tard, tout simplement. D'accord. Là, par exemple, on parle de tout ce qui est scolarité. Mm -hmm. Mais euh, les personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver du travail, par exemple, pour eux, c'est un échec. Mm -hmm. Quel conseil vous donneriez au fait à ces personnes qui Augmenter sa pas valeur. Parce qu'en vrai, c'est ça, en fait. En vrai, euh, si tu n'arrives pas à trouver bah, du travail, je pense que c'est juste que il faut que tu développes encore des compétences. Il faut que tu persévères aussi, parce que, bon, trouver du, pas trouver du travail, ça veut dire quoi Parce qu'il y en a, ils sont allés à un entretien, yes. pour eux, ça c'est un échec, alors que non, il faut persévérer, parce que faut se dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Peut-être que toi, tu es allé dans un entretien, mais tu savais pas que ce travail allait te pousser à travailler le dimanche. Donc tu vois ça comme un échec, mais en vrai, non, ce n'est pas tant un échec que ça. Il faut que tu persévères et que tu travailles ce qu'il faut travailler, parce qu'en vrai, quand tu ne réussis pas certains entretiens, tu ne réussis pas de trouver du travail, il bah, y a des causes. Et vraiment les identifier et travailler sur ça. Peut-être que la cause, c'est que tu n'as pas eu un diplôme. Bah, mmh. Va d'abord aller chercher ce diplôme yes. et après, bah, tu retourneras... Moi, euh, par rapport euh, à la question que je viens de poser, il euh, y a un truc qui m'est en fait, et c'est un conseil en fait, qu'il nous a donné, notre professeur à l'école, et euh, il nous a dit en fait, d'être fort de propositions. Dans le sens, on est dans une période en fait, où on recherche un stage, et il euh, y a certaines personnes en fait, qui ne trouvent pas de stage, et on peut même lier ça au travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les recruteurs... En fait, ils ont beaucoup en fait, de personnes en fait, qui se proposent. Et le problème, c'est quoi C'est que des fois, en fait, ces personnes-là en fait, ont le même profil, ont le même CV, ont, le même, ont la même lettre de motivation et même les entretiens qu'ils passent, ben, c'est toujours la même chose. Et le truc, c'est quoi C'est que ce prof-là m'a dit... Sois fort de proposition. Dis lorsque toi tu peux leur apporter en fait dans l'entreprise. Yes. Et pas se dire oui j'ai des compétences dans ci, si, ça, ça. Non, vraiment être différent et leur dire non je pourrais vous apporter ça, je pourrais vous apporter ci, si, ça, ça. Et c'est là en fait que là le recruteur il va pouvoir faire la différence en fait. Il va même retenir en fait l'entretien que tu as passé avec lui et il va se dire non cette personne là je vais l'apprendre parce qu'il est différent en fait. Elle a proposé quelque chose de différent et pas comme les autres. Donc moi je dirais plus être fort de proposition devant le recruteur et lorsque tu as Lorsque tu es dans ton entretien, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dis. Euh, parce que parfois, on peut se dire « Je vais passer l'entretien, la personne, elle a mon CV sous ses yeux, euh, elle a ma lettre de motivation, donc elle sait ce que je veux, elle sait ce que je suis. » Alors que l'entretien, il faut, faut, le, faut le saisir comme... Le une... boire. <rire> <rire> faut, faut le, le boire. saisir comme une opportunité <rire> qu'on te donne de pouvoir dire ce que tu es, dire ce que ah. tu sais faire, te vendre, en fait. Yes. Donc il faut travailler les, les entretiens comme... Euh, ces opportunités uniques qu'on te donne pour yes. pouvoir montrer qui tu es. Mm. Propose-toi, enfin, montre-toi à la personne comme si tu te connaissais assez et qu'il n'y a wow. que toi qui peux bien mm. parler de wow, toi. Yes. Même si tu as écrit sur le CV, même si tu as donné une lettre de motivation, la façon dont tu te présentes, la façon oui, dont tu te présentes pendant l'entretien joue de beaucoup. Yes. Et si euh, tu passes beaucoup d'entretiens mais finalement tu n'as pas de réponse, bah, déjà tu peux, pourquoi pas... Euh, rappeler les, les personnes avec lesquelles tu vas passer ces, ces entretiens-là mmh. pour leur demander pourquoi on t'a yes. pas retenu, si elles peuvent le répondre, ça peut te permettre de pouvoir travailler certains points, mais aussi regarde des vidéos sur internet, sur les entretiens, ne va pas un entretien avec yes. un chewing-gum, s'il te plaît. <rire> <rire> hein Brosse-toi voilà. les dents. Voilà, <rire> <rire> il y a, voilà, y a des euh, bases qu'il faut respecter. Euh, voilà. quoi. Mais tu sais, par rapport euh, à ce que tu dis, à la façon en fait de se tenir dans un entretien, je me rappelle que notre professeur en fait nous avait euh, il nous avait raconté en fait une petite histoire qu'une fille en fait elle était venue passer un entretien et juste une faute en fait lui a fait rater son entretien en fait avant même qu'elle le passe en fait parce qu'en fait elle s'était brossée les cheveux je crois elle avait fait ça devant les recruteurs Pardon comment pendant Pendant, je ne sais plus du tout, mais je sais qu'elle avait fait oh, ça, en fait. fait, elle avait fait cette ouais. faute. Et en fait, les recruteurs, ils se sont dit, non, mais ce n'est pas possible, elle ne peut pas se permettre de faire ça. Alors ne on va pas chercher entretien. loin le sorcier. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi, en fait, un comportement, un comportement à avoir, en fait, une préparation, yes. même la, la tenue, en fait. Tu dois venir bien habiller, même si exactement. tu dois mettre des talons, va mettre des talons, en fait. Moi, je sais que je suis partie euh, passer un entretien il n'y a pas longtemps, et euh, je suis venue... Bien en fait, bien, bien tu habillé. Vois, tu, te, voilà, tu, te, tu te présentes, tu viens bien habillé, tu prépares bien ton entretien et voilà, ça, ça va bien se ah passer. Oui. Il y a aussi ces personnes au fait, qui ont le travail, qui travaillent pendant longtemps mais qui n'arrivent pas à obtenir au fait, la promotion qu'ils veulent. Les attaques Non. <rire> Elle a dit. que Moi, je pense que quand ça fait longtemps que tu non. cherches un travail, parfois. Non. Enfin, non, parce qu'il y a oh. aussi ce domaine. Moi, je pense qu'il y a aussi ce domaine-là. Les attaques. Fois, de, non, des fois, tu cherches depuis là, tu ne trouves pas. Des fois, ça peut être quelqu'un qui te bloque. Mm, non, non, moi, je pense. Que tu peux Mais juste je, être médiocre. Ah, c'est vrai aussi. C'est tout. Hein. En moi soi. je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Oui, si tu pas soit tu es médiocre ou soit y a quelqu'un qui te bloque dans le monde spirituel. Parce que des fois il y a des oui, personnes si. qui n'arrivent pas à dépasser des stades en fait. Tu cherches, tu cherches, tu cherches depuis, non, tu ne trouves bon, pas. Bon, va, on va parler de, de ce <rire> deux <rire> cas. Donc. Ouais, de ce deux <rire> cas, Qui commence Comme vous voulez. Ok, moi je parlais, de... <rire> moi, je parlais plutôt de l'aspect spirituel. Tu cherches depuis, tu cherches, non, tu ne trouves pas. Moi, je te dis, il y a la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Bon, si tu n'es pas euh, converti, si tu ne connais pas Christ, Christ a payé pour toi, donc euh, je te conseille... Le prix de ton travail, de ta promotion. Ah <rire> Je l'ai perdu Tu compris mais en tout cas, il faut savoir que voilà, pour les enfants de Dieu, il y a la faveur et la grâce. Et Amen. moi, je te conseille vraiment de remettre ça en fait, entre les mains de Dieu et de moi, en fait, déclarer sur ta propre vie. Parce que lorsque tu ne déclares pas, il y a quelqu'un d'autre qui déclare. En fait. Soit c'est les sorciers, soit c'est le diable, soit je ne sais pas si c'est ta propre famille qui est en train de déclarer en fait et qui est en train de faire... Ah mais c'est vrai? C'est vrai? vrai? Soit c'est ta propre famille oui, oui. qui est en train de déclarer ton échec. Donc il faut que tu prennes autorité en fait sur ta propre vie et tu commences... <rire> coupé, ok, et que tu commences en fait à parler à ta propre vie en fait non je dois dire non je, je, je, vais, je, je trouve du travail au nom de Jésus, merci parce que ta main est sur moi, Vous voyez en fait des, des, des, des, des déclarations de feu, tu, tu, tu te battes dans la prière, ok Amen. voilà bah, pour non, en fait, moi, j'aimerais juste rebondir, parce qu'elle elle a parlé de la faveur et de la grâce de Dieu, et c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le cas, mais comme on a, ben, en plus, ces derniers temps, on a été enseigné de, dessus, yes. en fait, ça se provoque dans le sens où, oui... Euh, mais si par exemple tu viens toujours en retard au travail, si par exemple tu n'es pas dans l'excellence alors que le Saint-Esprit qui habite en toi est un excellent, si par exemple tu n'es pas dans la loi de l'honneur, parce que ça faut en parler, tu honores tes pasteurs mais ton patron tu lui dis même pas bonjour, c'est toutes ces choses là qu'il faut ah, regarder, c'est vrai à la faveur mais je pense qu'il faut aussi la provoquer. Dans le sens où il ne faut pas se dire « Bon, directement, il euh, y a un sorcier dans ma famille. » Non, en vrai, mmh. d'abord, fais le travail sur toi. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu ne fais pas yes. Et je pense qu'en Christ, on a la grâce en fait, d'avoir les principes qui marchent. No, il faut yes. juste les yes. appliquer, en fait. Amen. Et je pense ouais. que si tu les appliques tous, et que là, ça ne marche pas, oui, potentiellement, il y a peut-être un sorcier, etc. Mais même en Christ, tu pries, tu intercèdes, c'est fini, en soi. Mais euh, surtout, mmh. il faut toujours avoir une vie de prière aussi. Parce que si tu vas avoir le Saint-Esprit, juste quand tu as besoin de stage, euh, c'est chaud. Il <rire> faut quand même avoir une vie de prière. Je mets juste ça, je place ça ici. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mort. Alors moi, j'ai juste une question. Comment bien vivre au fait un licenciement hmm. hmm. Parce que ça, ça fait mal. Hein ça, ça fait mal. Ah oui, ça, ça fait mal. Comment on fait Comment vous encouragerez cette personne qui nous regarde Du Quelles yep. paroles vous avez pour cette personne Personnellement, je n'ai jamais été licenciée. Mais mais euh, je dirais, t'inquiète, relève-toi, ok, relève-toi. Parfois, on, on a des, des échecs, parfois on est licencié, mais moi je me dis que ce n'est pas la fin, en fait, tu n'es pas mort, d'accord Donc tu as toujours cette possibilité-là de, de trouver autre chose, en fait. Il y a plein d'autres travaux, il y a plein d'autres jobs, même si ce n'est pas dans le secteur d'activité que tu faisais auparavant, tu peux quand même en fait, aller postuler, en fait, ce n'est pas la fin d'une chose, donc... Je te dis moi je mets en avant en fait ici la persévérance la persévérance Amen, Amen. Alors en droit on nous enseigne qu'il y a trois types de licenciement hey, Comment ne le... savais même pas <rire> le, Oui le licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde et le licenciement économique quand il y a baisse d'activité ou euh, l'entreprise doit euh, arrêter de travailler avec certaines personnes. Donc déjà il faut savoir dans quel type de licenciement tu te, posi tu te positionnes. Est-ce qu'on t'a licencié parce que tu as commis une faute au travail et dans ce cas-là il faudrait que tu puisses travailler sur ce point-là okay. Tout à l'heure Estelle elle a parlé du retard, bah, le recruteur... Euh, je suis désolée, te paye, mais c'est pour que tu puisses être là à l'heure. Et donc, yes. sans te renvoie pour ça, il faudrait que tu travailles sur ce point-là. Je ne vais plus, à être en retard pour le prochain travail. Pour faute lourde, ça va être euh, notamment par rapport au caractère. Tu viens, tu frappes ton collègue. Hein ah <rire> non. Et tu t'attends à quoi donc dans ce cas-là, il faudrait que tu travailles ton caractère et que tu gardes la foi, hein, que tu vas avoir un autre travail. Amen. Maintenant, si c'est un licenciement pour cause économique, motif économique, dans ce cas-là, euh, généralement, on va te donner une certaine somme d'argent pour te dédommager. Donc sers toi de cet argent-là pour lancer une activité, pour faire quelque chose, et si tu veux retrouver du travail, tu en cherches. Il n'y a pas, comme tout à l'heure, euh, Mylis disait, ce n'est pas fini pour toi, yes. euh, tu peux te relever, tu peux retravailler sur ta personne, tu peux profiter aussi de cette occasion-là pour avoir de meilleures opportunités. Yes, amen. Il y a aussi des personnes qui ont travaillé longtemps dans un secteur qui veulent changer, mais malheureusement ils n'arrivent pas à trouver au fait, le travail qu'il faut. C'est-à-dire que pendant longtemps ils ont travaillé dans un secteur, mais là ils veulent changer et par rapport à leur âge, par exemple, ils n'arrivent pas à trouver le travail. Comment, Comment on fait ben Moi je sais en plus, je crois que les personnes euh, voilà, qui sont assez âgées euh, et qui ont pas mal de diplômes et pas mal d'expérience, je sais que bah, du coup, elles sont censées être beaucoup plus payées que la norme, enfin qu'une personne qui vient d'avoir son ouais. diplôme. Donc peut-être que ça peut être ça la cause, dans le sens où bah, tu peux coûter trop cher à l'entreprise ah, comparé à ce que tu rapportes. Donc bah, par rapport à ça, bah, faire en sorte de rapporter plus à l'entreprise que ce que tu coûtes, ça veut dire bah, développer tes compétences, encore une fois. Après, c'est vrai que c'est pas facile, euh, mais après, pourquoi tu changes de secteur d'activité parce qu'en soi, est-ce que c'est avantageux pour toi ou pas Vraiment te poser vraiment toutes ces questions et après, après réfléchir. Parce que c'est vrai que les entreprises, certaines, bon, des fois, elles sont un peu mauvaises dans le sens où, voilà, c'est pas forcément justifier leur choix. Mmh. Mais aussi, bah, comme tout, en fait, tu vas pas engager quelqu'un qui va plus te coûter que te rapporter. Donc, il faut aussi avoir ce discernement de, de se dire pourquoi et travailler, euh, travailler dessus il y a aussi ces jeunes au fait qui rencontrent euh, lorsqu'ils vont chercher le travail ils rencontrent cette phrase que j'aime pas entendre franchement ça c'est vraiment une déjà. phrase Je sais vous déjà la connaissez Je sais déjà. Vous, vous la connaissez la phrase ou Je pas vous l'expérience c'est ça, c'est cette phrase, non mais terrible. franchement, non, mais comment faire au fait pour avoir cette expérience alors qu'on ne nous laisse pas travailler Exactement. Comment encourager le jeune qui nous regarde au fait par rapport à ça Parce que c'est vrai que, même moi j'ai entendu cette phrase et je, je n'aime pas entendre cette phrase, je n'aime vraiment pas entendre cette phrase. Mais comment vous encouragerez au fait le jeune qui nous regarde tout en sachant que lorsqu'il va frapper à la porte, on lui dit « Désolé monsieur, vous n'avez pas assez d'expérience ». Bah, savoir qui tu es en Christ, ton identité, que ah tu n'es pas n'importe qui en fait. Ça. Là, on va encore parler de la faveur, de la grâce de Dieu, mais toutes les chances de ton côté, applique les principes. Et moi, je pense que c'est aussi des moyens de travailler sa foi en fait. Mm -hmm. Parce que tu vois, tous tes amis, tous tes collègues, bah, ils sont refusés. Oui. Et toi, tu vois en fait que tu es accepté par exemple. Ça, en fait, ça va booster ta foi. Mais il faut que déjà ta foi soit vivante et efficace pour que déjà tu sois accepté. Donc je pense vraiment travailler sur son identité en Christ. Euh, parce que bah, le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il te met en fait le doute. Comme euh, il, avait Jésus, il avait tenté euh, Jésus euh, euh, sur la montagne, en fait, il dit si tu es le Fils de Dieu, il remet en fait l'identité en Christ en question. Mmh. Mais si tu doutes. C'est que déjà, il y a un problème. Il faut que tu sois sûr de toi. Tu es la tête et non la que la lumière du monde, le sel de la terre. Et tu sais que tu vas y arriver. Mais il faut travailler ton identité en Christ, ta foi dessus, et aussi mettre tout en œuvre, pratiquer en fait, bah, les, les lois, les principes qu'on qu qu connaît en Christ, et, euh, et persévérer. Parce que des fois, il faut, il faut persévérer, tout simplement. Yes, yes. Oui, Emma, tu voulais rajouter quelque ah. chose Ah non, Rebecca oui, je Ok. Un peu pour appuyer sur le point que Estelle disait, c'était vraiment, en fait, de persévérer. Euh, moi, je sais que lorsque bah, j'ai fini d'avoir de, de, mon bac et tout, etc., sorti de lycée, euh, je cherchais une alternance mais pourtant j'avais jamais travaillé, vraiment ça veut dire que euh, jamais j'avais touché un salaire ou quoi que ce soit et euh, c'est vrai que bah, j'avais reçu bah, plusieurs en fait, refus d'entreprises qui ne voulaient pas forcément bah, me prendre justement parce que je manquais d'expérience de, mais pourtant en fait, euh, j'ai persévéré j'ai persévéré, j'ai continué et j'ai remis en fait, cette euh, décision en fait, entre les mains de Dieu et je pense que ce qui fait la différence c'est remettre en fait, bah, tout ce qu'on fait entre les mains de Dieu et euh, finalement bah, j'ai réussi à avoir une entreprise Justement pour euh, euh, avoir mon alternance. Et euh, je pense en fait au cas de euh, Jacob. Lorsque l'Éternel va lui apparaître lors de la montagne, lorsqu'il était seul, il euh, Jacob va dire, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es pas béni. Mmh, et des fois, il faut être comme ça. Lorsque tu vas euh, yes. trouver un travail, c'est, euh, je ne veux pas lâcher, c'est-à-dire que je ne vais pas abandonner tant que je n'ai pas mon travail. Oui, et c'est cette, cette notion-là de vraiment de persévérer et de continuer. Même si tu ne vois pas forcément les résultats, Dieu a prévu quelque chose pour toi, yes. en fait. Amen. Donc, voilà. Amen. Amen. Amen. Ben, moi, je vais parler et aux entreprises, enfin, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous suivent là, <rire> et je vais vous parler, parler là, hein, hein, hein non Vas-y ouais. Et vous encourager franchement à donner leur chance Alléluia. à ces jeunes qui commencent, qui n'ont pas d'expérience, parce que franchement, ça, ça peut être chaud, ça peut être démotivant pour les personnes. Et j'aimerais aussi parler aux jeunes du coup... Euh, parfois on va chercher un travail on a fini nos études, on a un bac plus 5 et tout, et on va chercher un travail dans le domaine dans lequel on a, on a, on a fait ses études et tout, et on ne trouve pas bah, pourquoi euh, ne pas commencer par quelque chose qui ne correspond pas forcément euh, à ce que tu attends pour développer des compétences transversales, donc des, des compétences que tu vas développer dans ce métier là qui pourraient te servir dans le métier pour lequel finalement tu, tu es appelé, dans le métier dans lequel tu dois finir, mmh, donc n'hésite wow. pas à faire des stages par exemple, hein « Intéresse-toi à des entreprises, ah ben je vais tester, je vais aller faire un stage dans tel domaine juste pour voir ce que c'est. Ce » pour savoir aussi ce que j'aime finalement dans le monde d'entreprise, ce que je n'aime pas en fait. Donc ça va te permettre de développer ces compétences-là et d'être plus euh, compétitif sur le marché du travail et finalement de pouvoir postuler là où on doit te prendre. Wow, yes. C'est vrai que c'est aussi important de, de pouvoir, parce qu'il y a une phrase, moi, qui m'a tellement impactée, c'est « le potentiel se, relève, se révèle là où il y a un besoin ». C'est-à-dire que wow, yes. ce n'est pas forcément être focalisé sur... Moi, je dois faire comme ceci, moi, je dois faire comme cela. Mais c'est aussi se dire qu'au fait, au-dedans de nous, c'est sûr on a le potentiel au fait, pour répondre à ce besoin-là. Et pourquoi pas, comme tu disais, hein, aller vraiment s'intéresser à des formations mmh, et toutes yes. ces choses pour pouvoir euh, développer au fait, le, les, les compétences qu'on a en nous. Et aussi, je sais que tu, tu es quand même... Euh, voilà, tu touches un peu à tout. Hein Yiii. Tu comprends ce que je veux dire <rire> ben, Oui, tu touches un peu à tout. Est-ce que tu peux nous parler de ce monde de l'entrepreneuriat le monde de l'entrepreneuriat. <rire> par rapport à quoi Il y a tellement Est -ce de choses. Est-ce que tu as rencontré par Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'échec. Oui. Est-ce que tu oui. as rencontré. Euh... bah Oui, euh, il peut arriver quand on se lance, en fait, de, de se lancer, par exemple, dans le mauvais domaine, ou de lancer un produit qui ne fonctionne pas, ou de ne pas avoir les finances nécessaires pour, euh, pour se lancer, ou simplement de, de commencer, ou de, de mal commencer, euh, de ne pas cibler la bonne clientèle. Et donc là, pour ne pas abandonner, bah, il faut vraiment prendre le temps euh, de, de se renseigner, de se former, comme on a dit tout à l'heure... Euh, et surtout ne pas vouloir abandonner, parce que l'entrepreneuriat, yes. on voit, et c'est ce, ce que le monde nous vend aujourd'hui, oui. des entrepreneurs qui vont à Dubaï, euh, ah, qui, qui louent des jets. Hein. Les non, réseaux voilà. sociaux, là, oui. vraiment, il si ah. faut arrêter de nous mentir, pardon. C'est ça, et on faut ne voit que ça, dire. et on se dit que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, et tout de suite ce sera ça, tout de suite j'aurai je mon jet, que est que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a vraiment ah, l'impression que c'est facile, on se dit c'est vraiment... voilà d'un d'un coup, et puis c'est fait, et puis c'est bon, on a les millions. C'est ça, alors Est-ce que c'est vraiment le cas Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Elle a regardé Estelle. Peut-être qu'Estelle, elle a les millions. Non, c'est prophétique. Amen, amen. Non, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est... Et en fait, pour moi, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut la mentalité qui va avec. Ah, pour moi, c'est ça qui va tout déterminer parce que mmh, mmh, mmh. c'est un processus et en vrai, l'entrepreneuriat, c'est sur du long terme. Hein, parce yes. que ce n'est pas, pas comme les études où voilà, tu, sais, voilà, tu fais la première année, la deuxième année. Là, tu ne sais même pas. Mmh. La vérité, c'est que voilà, tu, tu suis le flot du Saint-Esprit et après, tu as une vision et tu fais tout pour l'accomplir. Mais... L'entrepreneuriat, je pense qu'il faut d'abord, avant toute chose, pour éviter l'échec, travailler sa mentalité. C'est quoi vrai, cette mentalité qu'il faut avoir Comme Emmanuel a pu le dire, ne pas abandonner. Parce que l'entrepreneuriat, il y a des choses que tu ne contrôles pas. C'est pas aussi... Voilà, c'est quelque chose... Il faut aussi être autonome. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. À l'école, c'est tu as un devoir, tu dois faire ce devoir, alors que là, c'est toi, tu dois te donner des devoirs. Il faut les respecter. C'est... Plein de choses comme ça et même avoir cette mentalité de gagnant, en fait, dans le sens où même si là, c'est chaud, en fait, ne pas se baser sur ce que tu vois physiquement, mais aller plus, plus loin, en fait, aller sur le domaine spirituel, avoir, en fait, avoir cette foi en ce que Dieu t'a dit. Et c'est pour ça que je pense que quand tu te lances dans ce genre de choses, peu importe le domaine en soi, il faut que Dieu t'ait parlé parce que mais sinon, ça peut te tuer, en fait. Yes. Si c'est pas ton appel, en fait, ça peut te perdre donc il faut vraiment aussi avoir cette conscience de dire est-ce que vraiment c'est là où Dieu me veut et si oui persévérer et ah croire mais... au processus parce que c'est long mais franchement, ça en, ça en vaut le coup, en fait. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose euh, Oui, moi, par rapport à l'entrepreneuriat aussi. Euh, c'est vrai bah, que j'ai eu la chance, en fait, de côtoyer des entrepreneurs autour de moi. Et euh, ce que je remarque, c'est vraiment avoir un esprit fort et vraiment la mentalité. Amen. Si tu n'as pas la mentalité, ça ne sert à rien de t'engager vraiment Amen. dedans. Parce que tu vas finir bah, par te te perdre, voilà te perdre en fait tout simplement parce que ça demande énormément, énormément d'efforts et des fois tu ne vas pas forcément en fait voir le résultat tout de suite et c'est ce qui des fois peut te bloquer en fait mais en fait c'est justement de voir en fait là où tu veux emmener ton projet à long terme. Peut-être que tu ne vois pas forcément les résultats tout de suite mais en fait c'est ça en fait le truc c'est que tu dois voir en fait à long terme avoir une vision et si tu n'as pas en fait ce mindset là tu vas finir par tout simplement t'effondrer par rapport à ça et tu peux même je connais même des personnes qui sont même tombées en fait en dépression carrément parce que Mmh. Leur projet les a, les a mangés en fait. Et euh, c'est vraiment ça, vraiment avoir une, un, un esprit fort et une mentalité vraiment, véritablement forte. Ça. Mais euh, avant tout ça, surtout euh, suivre une formation déjà pour commencer. Et euh, non mais c'est vrai parce qu'on parle d'avoir un esprit fort, une mentalité forte. C'est très bien, hein, mais il faut aussi que tu puisses suivre une, for une formation pour te préparer au préalable et voir aussi, bon, les choses, euh, comment expliquer ça mais une préparation comme ça, tu sais que sur le terrain, bon, peut-être que tu vas tomber, mais peut-être que tu peux aussi éviter des choses, et éviter euh, aussi l'échec. Du coup, voilà. <rire> ok. <rire> Elle a fait une conclusion qui est vraiment digne de Maëlys. Et juste après, nous allons prier pour vous, dans la minute push, nous allons prier pour vous, nous allons déclarer des paroles de foi, d'accord Des paroles qui vont vous booster et des paroles qui vont faire en sorte que vous ne puissiez véritablement pas baisser les bras ici n'est-ce pas qu'il y a des concurrents yes, il y a des combattants on bien. est là pour ça et j'aimerais juste par rapport à par rapport au, au point qu'on a soulevé j'aimerais que tu puisses conclure par rapport à, à l'entrepreneuriat quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un moi je dirais que qu'entreprendre c'est investir c'est beaucoup d'investissement investissement de sa personne notamment beaucoup de sa personne euh, beaucoup d'abnégation aussi parce qu'il y a des sacrifices que tu devras faire qu'une personne salariée ne fera pas, c'est ton en, en, en entreprise, c'est toi qui gères l'entreprise parfois, donc il y a ces sacrifices là que tu devras faire euh, que personne d'autre ne fera à ta place. Euh, donc voilà, investis, ne, ne, ne lâche pas prise hein. investis, si pour une première fois tu as essayé, ça ne fonctionne pas ben réessay euh, revois un petit peu aussi les méthodes parce que parfois tu peux avoir essayé une méthode yes. qui a fonctionné avec telle mais qui chez toi ne fonctionne pas parce que simplement euh, ton caractère ta façon d'être, ta personnalité ne correspond simplement pas à cette méthode là ou euh, tu veux te lancer dans un business qui ne correspond justement pas à ton, ton, ton tempérament et euh, voilà, pour ne pas perdre ce temps-là, donc voilà, prends le temps de, de, de, de... Ne lâche pas prise, continue à investir, continue à travailler pour, euh, pour voir les, les, les fruits. Et surtout, ce que tu vas gagner, hein, ne, ne, ne, ne t'en sers pas pour manger. Pardon. Ah, ça il faut, <rire> il faut bien séparer le pain de, de la semence. Et yeah, quand amel. je parle de la semence, c'est ce que tu vas réinvestir aussi, ce que tu vas gagner. Donc tu, tu, tu as des premiers fruits de, de, de, de ton entreprise et une part, en fait, que tu vas toujours réinvestir pour que Amen. ça puisse continuer à tourner. Amen. Amen. juste aussi rebondir oui, mais... sur quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est de faire en sorte aussi de s'y connaître un minimum et de faire en sorte de développer ces compétences là-dedans, ou même d'être aidé côté administratif. Parce que c'est quelque chose, ah, voilà, oui, que oui. on parle pas forcément, on voit mm -hmm. les personnes, là, ils sont à Dubaï, c'est bien beau, mais il y a des démarches à faire. Et c'est... Relou! Et si vous ne le savez pas <rire> avant, bah en fait, ça va être même des sources de démotivation. Oui. démotivation. Et en fait, c'est comme bah Mélis, je pense, elle le disait, en fait, avoir tout en globalité. Ne pas juste voir, ouais, je vais gagner beaucoup d'argent. Non, il y a beaucoup de choses à prendre, à prendre en compte, même les impôts, toutes ces choses-là, il faut tout connaître avant de se lancer parce que peut-être tu, tu, tu vas te rendre compte que finalement, c'est trop tôt pour toi parce que tu ne pourras pas assumer tout de suite. Et si tu sais tout, bah ça évitera l'échec, tout simplement. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à notre Minute Push où nous allons prier pour vous. Alors je vais demander à Rebecca, est-ce que tu pourrais prier pour quelqu'un, une personne qui nous suit, une personne qui a écouté ce live, est-ce que tu pourrais libérer une parole pour l'encourager, une parole vraiment pour la booster Ok, Alléluia. Merci, mon Père et mon Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui ont écouté ce live. Et je crois qu'aujourd'hui, Père éternel, quelqu'un a été impacté par ce message. Il veut remettre de la vie dans sa vie, de remettre de l'ordre dans sa vie. Et je prie, Père éternel, si quelqu'un a été blessé par rapport à un échec, qu'elle puisse se relever. Je prie, mon Père et mon Dieu, qu'elle prenne ses échecs comme des leçons de la vie pour qu'elle puisse tout simplement aller de l'avant. Je déclare qu'elle ne se limite pas, que toute blessure qui a été causée à cause de ces échecs de ses échecs, pardon, puissent être tout simplement être restaurés au nom de Jésus. Je prie, Père, pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant et je déclare éternel que tu puisses tout simplement agir dans chaque situation et je déclare qu'ils sont la tête et non la queue dans tous les domaines qu'ils entreprennent. Je prie, mon Père et mon Dieu, afin que tu puisses les relever, que tu puisses redonner la motivation à quelqu'un qui avait pour but tout simplement d'exceller dans un domaine au nom de Jésus. alléluia Amen. Amen, amen. Merci à vous de nous avoir regardés. En tout cas, nous vous encourageons et nous vous demandons, nous vous conseillons même de persévérer véritablement et de ne pas baisser les bras. Peut-être que ce temps est difficile pour vous, mais croyez au plan de Dieu et croyez que ce que Dieu a prévu pour vous est meilleur. Alors, nous vous disons... À très vite pour les personnes qui nous ont suivis et qui ont été véritablement bénis par ce live. Si vous voulez faire un don à cette chaîne qui vous fait du bien, qui vous booste, en tout cas n'hésitez pas. Vous avez le lien qui est juste en bas. Vous pouvez le faire librement, d'accord. Nous prions véritablement que la grâce qui accompagne cette chaîne puisse accompagner vos vies là où vous êtes et dans tous les domaines de votre vie. Nous vous disons merci yes. et à vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es déjà millionnaire. Tout est possible à celui qui croit. On aura des méga-judges. J'ai de la valeur au nom de Jésus. La valeur de Christ est mienne. vous souhaitez donner de la visibilité à votre business vous souhaitez augmenter votre clientèle étendre l'influence de votre marque et votre premier défi avec son lancement sur les box évangile tv vous offre un partenariat exceptionnel en diffusant votre spot publicitaire dans tous ses canaux de diffusion toucher des millions de personnes dans le monde francophone et augmenter votre image de marque grâce à évangile tv nous vous accompagnons de la conception à la réalisation de votre spot que vous veniez de commencer votre activité ou que vous ayez déjà du succès, saisissez la grâce et accélérez en cette année 2023. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact au 06 52 58 83 60.